Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach libre 35e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. C'est le 35e et dernier épisode de cette saison, dans la mesure où j'aurais pu continuer la semaine prochaine. Mais j'avoue que j'ai un peu été en panne d'invités pertinents, ça arrive. Mais bon, on en retrouvera d'autres la saison prochaine. Ça a été une saison très fournie, la première que j'ai reprise sur ma chaîne. Et c'est un vrai plaisir d'avoir pu vous trouver. Franchement, on a été hyper régulier. On a raté quasiment aucun mardi, sauf peut-être... À l'époque de Noël, mais bon, ça encore, c'est une petite excuse qui, je trouve, se vaut. Et j'ai pas envie de pousser la saison juste pour avoir quelqu'un. Tu sais, bientôt, je vais aller devant Webedia. Il y a quelqu'un qui veut peut-être passer une heure et demie avec moi. C'est pas super intéressant. Donc, j'espère que vous, vous aurez kiffé et que vous aurez passé un bon moment. Il y a deux semaines, on était avec Péfut, la semaine dernière avec Cyprien. Et je vais, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé, histoire d'être totalement transparent avec vous. La semaine dernière, avec Cyprien, on, à un moment, il a parlé de, de Mr. V, Vic, de, parce qu'il racontait un petit peu comment c'était dans les années 2010. Et moi, je ressors de l'interview, je me fais, mais attends, mais c'est vrai qu'on en a parlé, mais attends, ce serait cool quand même de l'avoir. Donc je lui ai envoyé un message et ni une ni deux, il a accepté de venir. Je suis donc aujourd'hui avec qui est Mister V. Bonjour, monsieur, comment vas-tu Eh ben ça va, merci. Alors je redis bonjour parce que quand t'as commencé à parler, j'ai dit hey, j'étais pas filmé. Euh, donc euh, salut tout le monde, salut la commu, le chat, ça va Ouais. Alors je regarde un peu les réponses. Ouais, ça, ça a l'air d'aller. <rire> le chat va super bien. Pas de comédie, t'inquiète, ils connaissent la recette. Quand j'ai pas la tablette à côté de moi, ils savent que c'est pas du live. Ils savent que c'est pas du live. Non, j'ai un rendez-vous à 18h. Donc je suis désolé, c'est indifféré euh, bah, Merci de me recevoir Zach, on avait fait Radio Sexe Ensemble, j'avais beaucoup aimé Et l'expérience Twitch à chaque fois c'est toujours un plaisir Donc euh, c'est normal que je sois là Et entre mecs de ronald on est obligé de, de, de se côtoyer, de se soutenir La région Ronald, la grande Auvergne maintenant, on a, oui, on a, en fait, on a ouvert les portes à Clermont-Ferrand ouais, On a pris et un ça, peu les campagnards voilà, en fait, On a pris le, le budget des paysans, voilà, exactement, <rire> exactement. Mais oui, mais, tu m'as envoyé le message Et euh, c'est vrai que j'ai dit, putain ouais si, Puis, il a parlé de ça J'ai grave envie de parler de cette époque-là parce que euh, c'est vrai que le temps passe, le temps passe euh, très Ouh. très vite, hein. parce que aujourd'hui, euh, je suis arrivé chez Webedia tout à l'heure, j'ai pas compris, c'est un, un autre monde maintenant YouTube. C'est un truc qui l'a choqué, hein, ouais, Vraiment, ouais, il a que... vu des régies, il a vu des décors, il a vu des trucs, vraiment je peux vous le dire, il m'a fait la remarque et au des début. Machine hein. à café, c'est incroyable, <rire> c'est fou ça Non, non mais parce qu'en fait, moi je viens donc de la première époque YouTube, la première génération, et euh, Webedia j'ai vu naître le projet aussi tu vois, et avant c'était euh, euh, Mixicom, et Mixicom c'était... Euh, voilà, quatre pièces dans un rez-de-chaussée d'immeubles de, à, à Paris, c'était déjà cool. Mais là, quand je vois ça, c'est carrément un building à côté de la défense. Ah, c'est Enfin, ah oui, oui. Et pour avoir visité des studios aux USA, notamment celui YouTube, YouTube, bah, c'est pareil. Quoi. Maintenant, on n'a plus rien à envier euh, au carrier. C'est impressionnant, en, en France on en fait ouais. des grandes choses En France on fait quand même ah non, des mais belles mais choses Sur internet en tout cas en France c est c est on est fou. strong C'est fou, je des régies avec des 5 mecs avec, de partout, enfin, c'est incroyable Ça va, tu, ça bah, va tu vas bien toi Bah ouais ça va, ça va En général ou là Là, ces derniers temps là, là ça va très très bien euh, Je me remets à faire un peu de promo ou alors à faire des émissions Je kiffe parler Et alors c'est marrant parce que j'ai rien à vendre en ce moment à part des pizzas <rire> mais, mais bah, Elle était euh, bonne, bonne. Bah, C'est ça, bah ouais, on en ressort de de nouvelles là pour la Coupe du Monde d'ailleurs Donc euh, préparez-vous Incroyable ah ouais, bah ouais, ce projet, il est fou d'ailleurs. Il est venu d'un peu de nulle part, mais au final, j'aurais jamais imaginé que ça prenne cette ampleur-là. Parce qu'aujourd'hui, on arrive bientôt à un million de pizzas vendues. C'est dingue. Hein, donc, euh, c'est donc fou, mais surtout, ça fait plaisir parce qu'on ouais. a réussi à faire un, un projet qui, certes, est, est marrant et rigolerie, mais qui est réellement qualitatif. Tu vois, dans le sens où je suis vraiment allé tester les pizzas sur place. On a vraiment fait des. Voilà, en sorte de faire le meilleur produit possible parce que je voulais pas mentir sur un, un truc de bouffe. Tu vois c'est ouais, Surtout en ce moment que le surgelé et tous les trucs de, de, de, de, de food, oh, c'est pas. Ouais, ouais, là, la, la salmonelle du... dans les kinders ouais. les merdes moi, moi tout, de tout est réglo tout est réglo tout le monde se lave les mains et tout vous inquiétez pas c'est bien si on en bon, t'as bien checké que les règles sanitaires et tout est respecté ouais, ouais, ouais, ouais. on vous met le gel et tout non je vous jure. Non, non vraiment c'est propre de, de fou et on voulait faire attention à ça euh, donc non non là dessus on était réglo et du coup euh, c'est trop marrant quand je vois des stories des gens avec mes pizzas quand euh, quand je vois des, des, des gens avec des, des, des cartons chez, chez eux, ils, ils, ils les collectionnent, ils les mettent en déco, c'est fou. Et, et, et ces derniers jours ça va, tu dors bien, t'as un bon rythme de vie, tout roule Alors, un peu de cerne là, non je dors pas euh, top parce que j'ai pas de clim dans ma chambre Ouf. et euh, pff, en ce moment c'est un peu relou. Euh. Oh, oh. moi J'ai besoin de dormir dans, dans un endroit très froid et euh, en ce moment pas euh, foufou et en plus il s'avère qu'on est, on est sur un entre-deux, parce que je pars à Los Angeles le 1er juillet, donc j'ai pas mal de projets à finir avant de partir, parce que j'ai horreur quand je suis là-bas, de, de devoir un peu bosser en direct avec la ouais, France. D'être à, à moitié sur le Mac, comme voilà, ça, ça, parler avec un décalage horaire avec pars, des mecs. Voilà, et en plus je pars aller pour l'album, pour la musique, donc je vais pas du tout être dans le mood de, de bosser des projets euh, peut-être plus euh, vidéo, ou peut-être euh, cinéma, vu que j'écris en ce moment un film, donc euh, en vrai c'est un peu euh, comment dire euh, compliqué pour moi de faire les deux aussi loin tu vois ouais, ouais. genre là ça se voit ça se voit que avec l'expérience c'est année après année parce que LA je posté y aller plusieurs fois genre euh, tu connais un petit peu les moods et là maintenant en ayant un peu grandi en ayant pris cette expérience quand je suis à LA je suis ouais, à LA. Ah ouais donc ouais. on ne vient pas le faire chier ah ouais, ouais, non, et c'est surtout parce que en vrai, c'est con, mais le décalage horaire, ça fait tout, tu vois, t'es là, tu te réveilles, il est, il est 9h, en France, c'est la fin de journée, t'es pas du tout dans le même mood que les, que, que les gens de l'autre côté du globe, tu vois, donc euh, non, et puis, euh, et puis ouais, même, euh, des fois, euh, j'aime bien avoir un temps où je suis vraiment, parce que moi, je pars tout seul, donc je va avoir mon temps pour moi et faire mes projets qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que je vais faire en France pour, euh, pour vraiment tester, m'ouvrir à d'autres horizons, tu vois. Et tu la passes, musique en fait partie. Tu passes l'été là-bas Je passe euh, tout le mois de juillet et après je vais à Montréal en août. Excellent. Ah ouais, mais là ça fait trois ans que je suis pas allé, j'ai qu'une hâte, trop hâte de dire tourner. Les Québécois, on ah, vous oui. aime bien également. Alors je te remercie encore une fois d'avoir accepté de venir. On a plein de choses à voir. J'ai préparé toute cette émission avec euh, des volontés de voir plusieurs choses, non. notamment en reprenant à des moments ce que Cyprien avait pu dire euh, la semaine dernière. Oui, et il a dit un truc, excuse-moi, qui ah, m'a touché, qui s'en rappelle. C'est qu'il a dit que j'étais le premier mec à avoir posté une vidéo sur YouTube euh, du groupe. Euh, J'aime bien le rappeler, ouais, parce que je suis le, officiellement le premier youtubeur <rire> euh, historiquement, <rire> en termes chronologiquement, je suis officiellement le premier youtubeur de cette génération, oui, de cette génération, parce que je pense que Rémi Gaillard avait posté déjà avant. Ah, c'est sûr. Mais euh, dans, les, dans la génération, on va dire youtubeur youtubeur euh, c'est-à-dire face cam, j'étais le premier. Voilà. Donc euh, tout ça, tout ça, c'est moi. <rire> c'est assez sympa quand même qu'il a été honnête quand même <rire> à venir en moi il a. Sans moi, Vous voyez il, aurait, il y aurait complètement quelqu'un qui l'aurait fait avant dans tous les cas, quelqu'un serait passé, et aurait dit, bah, il y a beaucoup plus de vues sur YouTube, pourquoi on reste sur Dailymotion, qui est un site sympa, mais qui a une interface un peu chelou et, et un, une communauté qui était franchement très réactive, mais qui s'est un peu, j'ai l'impression, à un moment pas très bien renouvelé quand YouTube est arrivé et a dit, bah, en fait, on va nous aussi faire un, rendre le site communautaire, quoi. Et on l'a vu direct, euh, d'accueillir le concept de YouTube et de AdSense, pff, terminé. Ah là, le AdSense, ah, le là. AdSense bah, En vrai, il n'y a, <rire> a pas à chier, ça, ça, ça fait plus envie, c'est sûr. Ça a été un différentiel, mm. ça est un différentiel. On va discuter de tout ça, euh, on, on va reprendre notamment ce petit passage de quand tu as commencé à poster sur YouTube et tout. Mais avant tout, Zaccord Libre, c'est un grand classique qu'on va honorer pour cette dernière émission. Je vais te demander, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Eh bien, moi, euh, c'est euh, Yvick et qui est Mister V. Euh, Mister V, pourquoi Parce que Mister Y, qui est la première lettre de Yvick, c'était pas beau. Donc j'ai pris la lettre d'après. Histoire pas ouf. Simple petite prérogative. C'est ça, <rire> voilà. Euh, de flo. Mon père s'appelle Stéphane, pas intéressant. Euh, je viens de Grenoble, j'ai grandi donc, euh, en banlieue grenobloise à Veurey. Euh, j'ai commencé les vidéos euh, par Ennui, parce que je m'ennuyais euh, là d'où je venais et l'été il euh, y avait personne euh, qui viennent en vacances à Grenoble donc il n'y avait rien à faire en et plus, tous Gre mes partaient En plus Grenoble c'est une cuvette C'est une cuvette 47 bon. non c'est violent et donc euh, je me suis passionné pour euh, le montage je faisais beaucoup de vidéos moi déjà avec le caméscope de mon père quand j'étais petit et donc en 2008 en rentrant euh, d'un séjour à, aux USA en plus j'étais parti avec ma famille et on était à New York et je vois toute la, la, la vie culturelle qu'il y a là-bas. Et ça m'inspire de me dire, mais c'est vrai que moi, je suis passionné par tellement de choses euh, artistiques, mais je n'en fais pas réellement, mais je sais le faire. Et donc, euh, je rentre et je m'intéresse vachement à Internet, tout ça, j'ai 15 ans, on est en 2008. Et en fait, en regardant euh, bah Dailymotion, et je tombe sur euh, le velcro, donc Norman et, Cyprien, Norman et Hugo, et après Cyprien et euh, direct je me dis c'est ouf ils arrivent à mettre en scène et avoir un, une sorte de, de programme comme un programme télé comme une chaîne télé mais sur youtube c'est hyper accessible je peux filmer avec un caméscope faire le montage je peux le faire moi même en fait ouais. c'est fou et après je vois aux USA que c'est encore plus développé mais que ça reste toujours fait maison tu vois et je me dis bah trop bien j'ai rien à perdre de toute façon quitte à faire quelque chose le basket ça commençait un petit peu à être moins dans mes priorités parce que je savais parce que je viens du basket mais ouais. je savais que ma croissance allait commencer à se terminer que mon niveau T'avais un il plafond de verre et, et ouais, un peu. Exactement, il commençait à, à trouver ses limites. Donc euh, j'ai dit, euh, vas-y, pourquoi pas C'était vraiment pas du tout mm -hmm. dans, le, dans le but de créer quelque chose, d'en enfin, faire une carrière, c'était vraiment un passe-temps. En 2008, c'était absolument impossible d'envisager, Impossible, impossible. De dire que ça allait être ça. Le, le, le, le, même le mot de dire, gagner de l'argent. Moi, mon premier chèque que j'ai gagné avec, euh, avec euh, les vidéos, c'était un chèque de Canal+. Parce qu'à l'époque, il y avait une, une, une émission qui s'appelait euh, « Les vidéos faites à la maison » ou alors... Euh, Ouais c'est ça, les vidéos faites à la maison, c'est une émission en fait juste de compile de, de, de, de création internet et euh, ça durait 20 minutes et ils passaient les meilleures vidéos tu vois. et une fois j'avais une vidéo qui avait été sélectionnée et j'avais reçu 50 euros, c'était ma première paye, genre, genre vraiment une, une pour les droits de la vidéo, pour les droits de la diffuser et tout, une fiche à quatre avec un chèque 50 euros et j'étais comme un dingue, c'était fou, je me rappelle, j'avais pris en photo, j'ai envoyé à mes potes, j'ai dit let's go, je vous paye un resto avec okay. le logo Canal Plus voilà, exactement, voilà, j'avais payé un grec et tout le machin, c'était fou, c'était fou, et euh, donc voilà, c'est vraiment une autre époque ouais, Moi, il moi, moi, y a une question euh, forcément qui arrive dans ce que tu dis, euh, sans, sans aller dans le cliché ou quoi, mais par exemple quand tu dis que tu es allé à New York et que ça t'a un petit peu inspiré que culturellement. C'est quoi qui t'a inspiré culturellement là-bas Genre, est-ce que t'as vu Genre, euh, je sais pas, des mecs qui taguaient, t'as vu peut-être du street art, des mecs qui faisaient peut-être, euh, j'en sais rien, de la trottinette, des gars qui faisaient du son. Bah, en fait, c'est intéressant que tu dis ça, parce que en fait, j'ai tout vu. À New York, tu vois tout. Tu vois autant, euh, je suis allé dans des églises gospel, donc je voyais des, des, des, des chorales, autant que je voyais des, des skaters, autant que je voyais euh, Broadway, euh, plein de pièces de théâtre. Okay. Bon, j'en ai pas vu, mais je voyais toutes les affiches. Autant, je voyais des, des, des, des affiches de séries euh, qui, euh, qui allaient sortir sur ABC. Enfin, tu sais, tu as, as un truc où tu dis, waouh, wow, tout, tout se passe ici ou, et tout, est, euh, tout tourne autour de l'entertainment. Et je me dis, bah. C'est ça qui me parle, qui me donne envie de... Ça t'a mis dans la vibe Ouais, c est, c est, parce que moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Et je pense que si j'avais été un jeune aujourd'hui, j'aurais dans tous les cas voulu faire ce métier-là, en fait, tu vois. Donc euh, ça, c'est plutôt bien combiné. Hein, faut pas mentir qu'il y a un facteur chance de timing, que j'arrive à ce moment-là sur YouTube et qu'on euh, soit tous à ce moment-là dans cette énergie-là. C'était fou, il y a eu un, un alignement des as pour moi qui a été, qui a été fou, qui a été, qui était. Parfait. Et en parallèle de tout ça, à l'école tu t'en sortais comment C'était quoi un petit peu ton parcours scolaire Qu'est-ce que tu as fait Genre primaire, collège, lycée, peut-être post-bac, je sais pas Bah post-bac j'ai tenté, j'ai fait six mois, non cinq mois, et après je me suis fait virer, parce que j'avais je... des armes et tout, pas du tout, j'étais tout le temps pas là, j'étais voilà. tout le temps absent, je montais tout le temps à Paris, euh, pour... parce que je commençais vraiment à faire pas mal de vidéos et d'OP et, de... et de... Ouais, de collab avec d'autres YouTubeurs, et... Euh... Et j'ai fait moi un bac ES avant, bac ES que j'ai eu à 10.05. Okay. Enfin, j'ai toujours été le, le mec à 12, tu vois, genre euh, qui pouvait faire des choses, mais qui n'avait pas non plus envie de les faire, qui n'était pas passionné par l'école, mais qui, qui aimait bien y aller parce qu'il bah, n'avait pas le choix. Sinon, il, il, allait, euh, il allait bosser sur le chantier, ça ne l'intéressait pas. Les parents et les l'obligation aussi. aussi. Euh, maintenant, ils n'ont ils jamais été euh, trop poussifs là-dessus. Ils voulaient juste que je fasse ce qui me plaît, mais que je sois sérieux dans ce que je fais. Et, euh, et c'est marrant parce que du coup bah j'ai un peu choisi de de enfin, j'ai un peu créé mon destin en commençant assez tôt du coup parce okay. que en faisant ces vidéos là bah, c'est vrai que euh, au fur et à mesure je me suis euh, je me suis comment dire professionnalisé j'ai pris l'expérience euh, année après année et euh, à 18 ans j'ai eu mon bac mais pile à ce moment là je commençais déjà à gagner ma vie avec youtube donc ouais, ça il y a eu une transition qui a été facile pour mes parents et pour moi aussi, de pas galérer pendant longtemps à, à pas trop savoir ce que je fais. Et, et eux, ils me disent « Fais des études » ou… Non, en fait, du coup, j'ai « bac ». Et déjà au bac, je commençais déjà à être un peu connu. C'est vrai qu'en termes de timing, c'est incroyable. Parce ouais, que du coup, parfait. 15 ans, 2008, voilà, tu commences les vidéos, etc. Donc à ce moment-là, tu es quoi T'es es seconde Ouais, ouais, es sorti voilà. du brevet. Je, je, je rentre au, au lycée. C'est ça, et tu commences à, à, à, à passer au post-bac en 2011, tu vois à peu près, peut-être début 2012, un truc comme ça. Et à ce moment-là, tu es déjà sur YouTube et en place. C'est vrai que ça facilite un peu de dire maman T'inquiète. Ouais voilà ouais, c'est bon, ouais, bon regarde j'ai tout préparé depuis trois ans tu le voyais pas venir tu te disais ouais, il parlait à une caméra il a des problèmes <rire> et au final euh, non ça marche mais c'était drôle parce que c'est vrai que maintenant youtube c'est rentré dans les mœurs et c'est carrément un truc euh, que les jeunes veulent faire tu vois Ou euh... mais c'est vrai que moi à l'époque j'étais au lycée je disais que j'étais youtubeur ou que je voulais euh, en tout cas euh, faire quelque chose de ma vie avec euh, les vidéos mais c'était j'étais un ovni c'était le, le mec qu'on voit dans les couleurs qu'on dit oh, c'est le mec qui à sa caméra fait de l'ASMR aussi en live, mais non, non, c'était fou tu vois, pour les gens de d'imaginer de, de, de, que ça puisse se faire, tu vois. Et euh, bah, j'étais pas non plus le souffre-douleur, mais j'étais un peu le ouais, l'ovni quand bah, le mec mais, à part un peu. Qu'est-ce qu'il fait Il croit vraiment que il va faire quelque chose avec ses 1000 vues. Parce que l'époque, je faisais 1000 vues, c'était déjà ouf à l'époque sur motion en plus. Mais, euh, mais je pense que ouais, personne s'attendait à, à ce que ça prenne cette ampleur là, YouTube. Tu sais es que je vois totalement le délire dont tu parles, pas parce que je l'ai expérimenté moi, mais je pense que même des viewers ils doivent comprendre euh, ce côté où au lycée ou au collège, tu vois. Un mec sans qu'il soit le souffre-douleur, comme tu as dit par ailleurs, mais qui est dans son délire. Genre, il fait un truc un peu à part. On, on voit à peu près, mais on, un petit peu de loin, tu je vois. Rappelle mes potes, je leur demandais d'être dans les vidéos. Ils avaient un peu honte et tout. C'était pas trop sûr de vouloir le faire. Tu vois, c'était toujours un moment où je disais, vas-y, s'il te plaît, fais ça, fais ça. Ah non, je suis désolé, je peux pas. Mais de quoi tu peux pas? T'es au lycée, t'as tout le temps, tout le temps que t'as as, as le temps. Le mercredi, mercredi après, me fais pas chier. Et les gars, ils étaient tout le temps, enfin, ils, ils le faisaient, mais à contre-coeur ouais, un peu vois. pour 30 services voilà, exactement. Et bon bah... Euh, ils ont... Ils, je je la remercie aujourd'hui parce que bon, c'est devenu ce que c'est devenu quoi. C'est assez marrant parce que Cyprien il parlait aussi de ce phénomène du montrer sa tête sur internet. Ouais, bah c'est un truc euh, qui, que... À l'époque c'était très bizarre en fait, c'était... Euh, ouais, t'as pas peur T'as pas peur qu'il y ait des gens qui te retrouvent ou qui... Euh... C'est comme les mecs qui, qui, qui enlèvent la plaque sur les, <rire> sur les voilà. voitures, t'as pas peur qu'on te reconnaisse Ouais voilà, c'est ça. Et, et au final bah tu regardes aujourd'hui euh, carrément... Euh, tout le monde a sa tête sur internet, donc... Ça a évolué ça aussi. Un petit peu d'invention. Même ma grand-mère a Facebook, c'est pour dire. Magnifique. C'est ça. <rire> Magnifique. Tu as commencé du coup, comme tu disais, les vidéos en 2008 sur des Daymotion avec un petit format euh, nommé The Homework Podcast. Ouais. Donc tu nous as dit, euh, c'est bien, parce que tu nous as dit qu'est-ce qui t'a envie de donner, de prendre un peu une caméra et de commencer les, les contenus. C'était quoi un peu le concept Juste, uh, histoire de le comprendre, parce que c'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. Je crois d'ailleurs qu'on a un petit extrait, for sans forcément le regarder, mais c'était assez drôle. C'était quoi un petit peu le délire bah, C'était un... simplement, euh, je faisais mes, mes devoirs, j'avais un DM de maths à rendre. Et je trouvais l'énoncé euh, du problème euh, ridicule. Parce que je me disais, mais ça n'existe pas des gens qui font. enfin C'était genre, je sais plus, j'sais plus euh, Mustapha et Daniello euh, <rire> veulent euh, traverser une rivière. Euh, ouais. Combien euh, de centimètres, pi fois, machin et, En fait, ils calculent des C'est nul ta vie, frère. Ah, je sais pas. Ouais, C'est <rire> horrible. Ouais. Achète une play, je sais pas. Fais autre chose. Et en vrai, je vanais je ça. Et. Euh, les gens euh, ont plutôt bien pris le, le, le, le, le, le, le délire de la vidéo parce que c'est vrai que c'était un peu un truc que tout le monde se dit je pense à un moment et qui était, qui était très relatable comme disait le carré. Et, euh, et ça, ça avait bien pris et après j'avais fait une autre vidéo sur les photos de profil Facebook ouais. donc là on était en plein dans le ouais, boom ouais. de Facebook donc pareil ça avait pris mais le tout premier ouais je... ça partait vraiment de... je m'ennuie, comme je t'ai dit, je m'ennuie chez mon DM, ça me saoule ah une remarque, c'est un truc qui me fait marrer, j'ai envie d'en en, en, en, en faire une vidéo et c'est la première ouais. c'est assez marrant que tu parles de ce côté euh, relatable comme disent les américains en mode c'est cet effet on en parlait aussi la semaine dernière où les mecs genre sont là en mode euh, tu dis quelque chose et ils sont là ah ouais, mais moi aussi, j'avais remarqué ça. Tu vois ouais, ouais, ouais. Moi aussi, dans ma vie, c'est ça. Oh, je pensais que j'étais le seul. Tu vois ouais, ce côté où le mec, il est devant son écran. Et à l'époque, en 2010, c'était vraiment ah, ça C'était le, le, le, le podcast, le but du podcast, c'était de dire « Vous aussi, vous avez remarqué que ?» C'était vraiment ça, la truc. « Je suis le seul ?» Ou alors, comme tout le monde, <rire> euh, vous, avez, vous vivez ça T'avais complètement ce truc-là. Mais après, c'est un peu, j'ai envie de dire, un fondamental. Enfin, euh, c'est comment dire un, un, gros, un gros code de l'humour, ça, tu vois, en général euh, euh, je pense à Gad Elmaleh, son, son, son, comment dire ça sa, sa, sa ligne édito un peu, c'est souvent ces trucs-là que tout le monde remarque ou que tout le monde capte et, ou alors, ouais, monsieur tout le monde. Quoi. Et donc, euh, en vrai, euh, nous, c'était un peu ce principe-là de euh, on a un thème et on va dire... Euh, euh, tout ce qu'on a remarqué sur ce, sur ce thème-là et voir si les gens se reconnaissent là-dedans et comme ça ils peuvent dire « Ah oh, moi aussi c'est trop ma vie » et ça se le partage. Ouais voilà c'est ça, c'est avec le côté très partage, très poussé. À l'époque les mecs se partageaient de fou bah ça. Bah oui c'est ça, parce que quand Norman il fait les bilingues, bah on a tous dans notre entourage ou euh, comment dire, rencontrer quelqu'un de bilingue qui était un peu énervant donc euh, c'était complètement relatable. Ah oh là là là, c'est marrant. Moi, juste avant cette petite vidéo Facebook, j'avais quand même noté quelque chose, et quelque chose qui t'avait aidé en plus à l'époque un petit peu à percer. Euh, c'était fait des petites parodies, genre comme Jean-Michel Pocora J'ai eu ouais. des trucs comme qu ça. Qui passé à ça. était passé à Téléfoot. C'est ça. C'était passé à Téléfoot, etc. Et Avec tes, dit, pr tes mais... premiers buzz télé comme ça. En, bah, en vrai, à l'époque, c'était une consécration. En vrai, passer à la télé, un sketch qui passait à la télé, c'était une consécration. Aujourd'hui, bon, bah les meurs, ça a changé. Mais euh, je me rappelle quand j'étais passé en télé. J'avais pas dormi de la nuit après, euh, j'avais filmé ma télé, euh, c'était. Vous savez, pour moi, c'était. Il y avait des potes qui t'avaient appelé en mode, disant t'a vu à la télé, des ça. Bah, des bah des oui. copines à ma mère qui le disent le lendemain au bureau. Ma mère, c'était la star de, de son. De, du, du bureau là, le lendemain. Donc ouais, ouais c'était fou. Et puis surtout quand tu vois euh, Morandini qui fait. <rire> oh, wow, c'est vrai que c'est rigolo. Tu te fais, waouh, ok, je suis, dans, je suis rentré dans le showbiz, mec. Ça, <rire> <rire> soirée a été dans la bulle, ça. Là. Surtout pour une vidéo qui était euh, en, en soi un délire très con de. Euh, et. Et, et, et comment dire, ouais, voilà, voilà, c'est ouais. un délire très con de. de un, sub... un mec qui mélange. C'était quoi C'était un, un mélange de, de, de chanteurs RB et de supporters et de chanteurs supporters. Voilà, c'était ça. Et euh, très inspiré de KD Olivier, d'ailleurs, avec qui j'ai tourné Merad pendant le flambeau et à qui je lui ai dit bah, tu sais, un de mes premiers succès, je le dois. À, à ton binôme ouais. avec Olivier. Ouais, parce que c'est une les, de mes références. Les ouais. délires et des Jean-Michel et des, et, des, et des chansons, c'est vraiment à eux, donc euh, c'est complètement inspiré de ça. Mais c'est bien parce qu'en fait, on ressent quand même un truc un petit peu marqué déjà à l'époque. Regarde avec les quelques extraits qu'on vient de voir, mais ça tourne à différents endroits, etc. Il y a bah des ouais, petits essais, de bah noir et blanc. Euh... C'est le parc de mon village, c'était le stade des Alpes du GF38. Euh, non, non, je, je m'étais un peu. Euh, bah ouais, vu que j'ai commencé tôt le montage, en vrai, j'avais déjà des petites bases sur Adobe Premiere Pro. Et, euh, et là à l'époque oui bon après c'est pas ça reste un niveau très lambda euh, ouais, bien sûr. que j'ai l'impression maintenant tous les jeunes euh, maîtrisent un minimum parce que c'est devenu carrément j'ai l'impression un peu un normal de savoir utiliser Photoshop, de savoir utiliser Premiere Pro, moi à mon époque euh, c'était pas du tout de euh, un truc que les jeunes savaient faire en général. J'ai que maîtrisé qui... quelques logiciels ouais. déjà maintenant c'est vrai que c'est un peu plus une base. Moi, moi j'ai encore vécu à les... je pense c'était pareil moi c'était l'époque traitement de texte. Ouais, voilà c'est ça. ça. Moi j'ai fait euh, un juste après mon bac j'ai fait cinq mois de DUT Infocom et on avait euh, une mat... enfin, une ouais, une matière qui était un peu euh, multimédia traitement euh, gestion d'image graphisme et tout ça. Et en vrai on faisait du, du Photoshop euh, du premier. Moi je terminais tout en dix minutes il restait deux heures de cours après tu vois et c'était tout le monde était là mais, ah, attends c'est quoi limite la souris il la trouvait pas enfin c'était Vraiment, euh, j'étais en avance de fou euh, sur, les, sur les jeunes de mon âge, entre guillemets, sur, de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils apprennent limite euh, à utiliser Photoshop en cours, en, au collège ou au lycée, tu vois, c'est un peu plus, euh, comment dire... Euh... Bah à leur portée Ouais, voilà, pour, pour les jeunes... c'est une bonne chose ouais, bah ouais, bien sûr, puis même aujourd'hui, avec Instagram, avec les filtres, avec tout ça, ils sont beaucoup plus à même de, de comprendre comment ça marche, tu vois. Les applications de retouches, euh, tout ça, maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Donc, euh, je pense que ça, les gens sont beaucoup plus impliqués là-dedans que euh, nous à l'époque, on s'en foutait, on mettait une photo sur Skyvlog, elle était dégueulasse, elle n'avait même pas avait des pixels, c'était dégueulasse, il y avait un montage blingy et tout machin avec des faux diams, c'est tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce que c'était moche! Ah, c'était affreux, c'était affreux! <rire> Ouais. La team m'a fait contre couscous là, un euh, ouais. ah, C'était trop, trop sale, c'était trop sale. Mais c'était quand même une belle époque. C'était une, une belle époque mais j'avais lu un tweet un jour et j'en avais déjà parlé où genre, à chaque fois que j'y pense je rigole mais on, on a tous, genre notre époque, c'est nous maintenant qui allons bientôt avoir la trentaine, c'est horrible à dire, mais on a, on a des trous de 5 ans dans nos albums photos, entre 2008 et 2012 à peu près, 2007 ouais. et 2012, 2008 et 2013, parce qu'on avait vraiment des sales gueules. Quoi. Ah oui oui oui, et même on. Ça, tu, tu te dis, c'est fou comme le temps, bah, en quelques années, on a changé du tout au tout. La façon de voir les autres, la façon de se voir et de se montrer, la façon de s'habiller et le style, ça va beaucoup plus vite. En deux ans, déjà, tu arrives à voir que ta photo, elle date de, de 2020. Aujourd'hui, tu arrives à capter directement, ça évolue tellement vite. Alors qu'avant, tu avais toujours entre 92 98 bon un mec d'aujourd'hui il arrive pas à faire la différence tu vois ouais. alors que t'avais des codes similaires ouais. ça va très vite tu vois l'évolution de, de, de, de la mode des genres de, de, de la technologie enfin c'est plus comme avant c'est sûr ça, les pulls US Marshall et tout, ces trucs Franklin, non, ouais, Franklin ça. Marshall Franklin Marshall c'était la c'était la sous marque qui était moins chère qui était sur les marchés je m'en rappelle. Coucou. Je m'en rappelle très bien. Très, très bien. Il vient de m'ouvrir. Ah, pourquoi t'étais là-dessus Non, <rire> c'est le premier rêve que je te sens. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, je suis dans les marchés ou dans les shops euh, tenus par les Asiates Ouais, t'inquiète. Ou alors, comme Joël disait, les caleçons Léopoldo, 2 euros les 3 au marché. Mais ça, moi, je les ai pas eu, je les ai pas eu Moi, C'était pas ça. Moi, c'était euh, déjà des sous-marques de friggen et de, de pouline. C'est encore d'autres trucs, mais j'arriverai pas à te dire ce que c'est. C'est marrant, ça me tue. On en parlait un petit peu plus tôt. Euh, tu as été, du coup, un des premiers du groupe euh, à l'époque, après avoir fait, du coup, tes premières passes, là, tes premières vidéos et tout, comme on vient de voir, euh, à faire ce passage entre des e-motion à YouTube. Et la question nécessairement, c'est pourquoi Quelle lanterne est venue dans ta tête pour te dire, tiens, on poste sur Daymotion, on a quand même déjà une petite commu, on est là avec le Velcro, les autres et tout, machin, on se connaît un petit peu, on, on se tire un petit peu tous vers le haut. Mais euh, du coup, à un moment, j'aimerais bien peut-être essayer ça sur YouTube, tu vois, qui existait déjà depuis 4 ans à ce moment-là, mais effectivement, qui n'avait peut-être pas ce côté, tu vois. En vrai, c'est parce qu'à l'époque, je postais sur tous les sites, en fait. À l'époque, tu avais watt.tv aussi, qui était le oui. site de TF1. De qui a un moment coulé, parce qu'il y avait des autres sites avec KiwiGo. Avec un crocodile, là, je me rappelle, bon, lui, c'était vraiment celui qui marchait le moins bien. Tu avais même un site qui s'appelait Wideo, avec un W, oh Wideo.fr. Pas Wideo, pas le network, Wideo. Euh, bon, je postais pas dessus non plus, mais il y avait, euh, ouais j'avais je pense, trois sites. Euh, même, il y avait des, des, des, des, des, des sites de buzz. En fait, tu postais ta vidéo dessus, ouais. et des fois, ils te la mettaient en avant, euh, si, si elle était à peu près... Homepage, Voilà, exactement, il s'appelait... Euh, Ici, ça buzz, buzz de fou, enfin euh, plein de sites comme ça. Et donc bref, moi, je postais partout. Et en fait, j'ai simplement vu qu'à un moment, euh, YouTube, il euh, y avait beaucoup plus de vues, des commentaires. Euh, et que ouais, ça prenait beaucoup plus vite. Donc je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est là euh, qu'il faut aller. En fait. Donc les gars, venez, venez, prenez ce bateau. Euh, prenons le bâton tous ensemble et, et découvrons un peu ce, ce site qui, au final, était déjà un peu avancé au state. Il y avait déjà des YouTubers euh, au USA qui avaient déjà des... Des millions et des millions d'abonnés. Et on parle de, truc, on parle de ça, c'était 2010-2011. Je pense à Smosh, par exemple, le youtubeur Smosh. Ouais. Euh, un un youtubeur qui s'appelait Fred, euh, qui était un, un personnage qui est créé par un, un gars, il parlait très très vite. Et ce personnage, il avait une voix un peu de Chipmunk. Et il avait déjà des millions d'abonnés. C'était déjà des, des, des énormes restats. Ah là-bas, ils avaient déjà ce côté RStudio. Ah, ouais, euh, ouais, ouais, ils un un avaient petit des millions d'abonnés, tu vois. C'était fou. C'était fou euh, à quel point, genre, ils avaient déjà. Euh, compris euh, que c'était le futur. Tu vois. Et, et, et toi, comment tu décrirais un petit peu cette, cette ambiance à l'époque des débuts, justement, des, des vidéos euh, internet, podcast, euh, petit, petit, euh, ça petit sketch, etc. Cette ambiance entre vous avec les premiers créateurs, les débuts du public, euh, le fait que dans votre groupe, l'un après l'autre, vous commenciez tous à prendre un petit peu en abonnés, en exposition, tout ça, machin. Ça fonctionnait comment entre vous C'était quoi le délire bah, comme Cyprien disait, c'était plutôt sain et il y avait plutôt une, bah, une, un vrai côté d'équipe et de collectif parce qu'on était les seuls en France. Donc, tu avais, avais un truc très niché, mais qui parlait de plus en, à de plus en plus de gens. Donc, on ne se sentait pas comme une élite du tout, mais on se sentait au contraire genre, comme une sorte de regroupement de, des Avengers euh, <rire> ou The Wish. <rire> voilà. pas de, mais on, était, on était là en mode « Attends, mais nous, à nous tous, on cumule plein de vues. Mais c'est fou. Venez, on, on s'entraide on et on, on crée… Euh, » Un, ouais bah, un mouvement de YouTube youtubeur, enfin de, on voulait créer ce, être le, le, le futur ouais euh, Pas devenir les, les futurs inconnus ou devenir un, un, un groupe mais venez on se, on se tire les uns les autres Et, et on vous... voit où ça mène Et ça pourra que nous, nous mener euh, plus haut tu vois et c'est en ça qu'a résulté le Zapping Amazing euh, 1 et 2, c'est en ça qu'a résulté les, les différentes collabs. Et c'est comme ça qu'après, tu as eu, eu Webedia qui a été créé, parce que Cyprien et Norman se sont associés, on commence à faire du business ensemble. Euh, en vrai, il y a tout ce truc-là, c'était euh, juste nous. Euh, en fait, on, on, le, en fait, on, on, le, on, on était conscients qu'on allait être plus forts ensemble, mais aussi très naturellement. On avait juste envie de collaborer entre nous parce qu'on avait mille idées à la seconde, parce que c'était tout nouveau et qu'on avait un terrain de jeu énorme Immense. À, à notre portée. Et euh, on se voyait euh, tous les jours, tous les soirs, on, on, on se captait et on délirait. Et naturellement, il bah, y avait une caméra dans le coin. Et let's go, tu vois, avec Mar, avec Jérôme, avec Norman, avec Hugo. Enfin, c'était... En fait, on était juste venus des potes. Donc, en fait, euh, des potes, quand ils se voient, bah, ils délirent. Ouais. Et s'il y a une caméra dans, dans, dans le lot, bah, let's go. Et puis, on était, vu qu'en fait, on, on s'était tous connectés par la même passion, bah en fait euh, on avait que envie de traîner ensemble Et, et c'était de... un point de départ énorme Ouais, ouais voilà et de, et, de, et de se donner de l'inspi tous de... C'était très naturel en fait C'est ça qui t'a fait monter sur Paris Ouais bien sûr parce que moi je venais euh, Je dormais sur le canapé de Jérôme euh, Niel pendant euh, un an et demi oh Et da. je dormais tout le temps euh, là-bas Et en gros bah, je venais à chaque fois et je faisais mes, mes rendez-vous On bossait avec euh, tous, les gars, tous les gars ensemble Mais euh, ouais d'ailleurs je l'ai jamais euh, Je lui ai dit un jour ouais, je te paierai pour euh, toutes les nuits où tu m'as hébergé encore fait <rire> mais... Jérôme, il n'est pas réclame-tourdu, <rire> c'est le mec Il a oublié, depuis, depuis <rire> il n'a pas le temps, il a son spectacle, bon, c'est pas, pas la peine. C'est le frère quand même Bah oui, le fou mais, mais, Même, surtout à une époque où euh, on ne savait pas si ça allait être euh, une longue carrière ou quoi, tu vois. On, on se donnait à fond, on ne savait pas si YouTube, ça allait continuer à, à marcher. Tu sais, on se disait peut-être du jour au lendemain, ça peut... Donc on prenait toutes les, toutes les opportunités à prendre. Et... On a bien fait de continuer, en tout cas. C'était bien les tournages et tout, les propositions, ouais, mais... tiens, dans ma vidéo, tiens, C'était excitant parce qu'on avait tous une petite expérience de comédie, mais très peu. Et au final, on s'était beaucoup fait sur le tas et beaucoup fait. On a beaucoup appris sur les tournages qu'on qu faisait ensemble. Donc, euh, on avait tous ce truc de, de découvrir un plateau de tournage, euh, des caméras, euh, ouais, d'écrire de, de, nos premiers textes. On s'est tous fait tout seul et du coup, c'était encore plus excitant quand on écrivait un truc comme ça entre nous, entre les potes, de le voir après euh, se faire et d'avoir des plus gros moyens de jour en jour de prendre un peu plus de, de, de, de, de, de, de, de poids dans, dans, dans le jeu et du coup avoir des, des, des plus d'équipes, des, des gens autour de nous. C'était enfin, un truc excitant et on faisait tous ça ensemble, donc on ne voyait, voyait vraiment pas ça comme un travail. C'est assez cool parce que du coup c'est ce que je checkais, 26 novembre 2010, j'ai vu ta première vidéo YouTube postée, 5 photos de profil Facebook et là ça... ça... Alors ça c'était celle que qui est encore en, peut-être en public ouais, ou alors... Ouais. Euh... Publiquement c'est celle que j'ai trouvée, peut-être qu'il y en as eu une avant. Ah oui il y en a eu avant parce que je, je pense que j'ai posté à peu près en même temps sur Dailymotion et YouTube mais j'ai mis plus de temps à me rendre compte, à me rendre compte que YouTube marchait mieux que Dailymotion. Mais je pense que 2008, j'ai posté ma première. Et, et c'est assez cool, parce que du coup, c'est un peu comme ça. Euh, elle avait pété, c'est un peu cette vidéo-là qui avait pété en premier sur YouTube euh... Ou c'est peut-être... Ouais, ouais euh... celle-là, je me rappelle, elle avait fait 150 000 vues en une semaine, c'était la, la, la dinguerie. Aujourd'hui, <rire> ça paraît, ça paraît basique. Limite, aujourd'hui, je vois des, des, des, des petits gars, c'est des rappeurs qui disent « Si mon clip, il fait pas un million de vues, j'arrête le rap ». Je fais genre wow, « Waouh, mais wow oh, !» oh. Moi, si je faisais euh, 4000 vues, <rire> c'était oui. au début. Hein, moi, quand j'avais quand dépassé les 1000 vues, je me rappelle. J'ai fait une soirée avec mes potes, c'était la folie, on avait bu au moins trois DSp, C'était la folie, frère. Vous incroyable. aviez dormi au moins minuit quoi. Ah ouais, ouais, ouais c'était incroyable. 15 ans, ouais, c'était fou. On appelait avec nos le téléphones, des meufs, tout, c'était fou. C'est fou. C'est bien parce que moi, j'ai un sentiment et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est peut-être partagé par euh, d'autres gens. Moi, ce que j'ai bien dans tes vidéos à l'époque, moi je les ai suivis euh, direct hein, à l'époque, j'étais totalement dedans, tu vois, j'étais friand de ça. Et en fait, dans tes contenus à toi, que ce soit genre podcast, vidéo rustique et tout, euh, je trouvais que les tiens, ils étaient un peu moins clichés et les vannes moins téléphonées. Genre mieux recherchées. Sans dire que le reste est de la merde, c'est pas le but, tu vois. Mais chez toi, il y avait un côté différent. Plus absurde et plus. Euh, et comment dire. Euh... Et des fois plus bien vu, tu vois. Okay. Genre, tu sais, genre, à des moments, tu provoquais du rire sur des choses, je m'y attendais pas, tu vois. Okay. Et donc, j'aimais beaucoup. Ah, bah, et je pense que c'est l'expérience d'Emotion qui t'a aussi, tu vois. Alors ça je saurais pas le dire, en vrai je te dirais surtout que c'est, euh, je pense aussi euh, bah, mes inspires et mon entourage et puis surtout le fait que je me sentais déjà un peu euh, différent, euh, rien que le fait d'être de, de Grenoble, rien que le fait d'être un mec plus hip-hop, plus dans le basket, ouais. plus, tout ça, ça me rendait déjà peut-être un peu différent de base ouais. et, euh, et ça m'inspirait à être différent aussi par ma façon d'être par rapport à mes personnages tu vois. Donc ouais, naturellement, je pense que ça s'est fait, mais j'ai pas en soi calculé quelque chose de... Euh, ouais, bien sûr. Il faut que je sois... Euh, tu veux toujours être le, le, le meilleur de toi-même, tu vois, la meilleure version de toi-même, mais j'avais pas spécialement... Euh, euh, je m'étais pas dit, il faut absolument que je sois à l'opposé de lui. Au contraire, il m'inspirait beaucoup, moi, je me rappelle, mais pour un vidéo, chaque mimique que je faisais, c'était Norman qui, qui me l'avait apprise, tu vois. C'était vraiment... Je... Attends, comment tu fais Ok. Et je la jouais après, tu vois. Et tous ces trucs-là, c'était euh, c'était euh, sans le vouloir, quoi. c'était instinctif, tu vois. Trop cool, trop cool. Parce qu'au final, en plus, c'est ça que j'ai regardé dans les thèmes abordés, tu avais parlé un petit peu de, de bagarre, de danse. Oui, les euh, sujets par contre, je faisais en sorte d'être... Tu as du permis... Peut-être, euh, euh... bah, déjà, parler de ce qui me parlait, en vrai de vrai. Je viens de Grenoble, la bagarre, c'est comme une sorte de sport, là-bas. <rire> Thierry euh, de boxe. Euh, voilà, dans la ville. Euh, le permis, je le passais, le bac, je le passais. Secret Story, ça passait à la télé. Enfin, je te dis les thèmes qui, qui, qui, qui sortaient beaucoup à l'époque. Euh... Et rap versus réalité a été un truc qui m'a aussi beaucoup parlé, dans le sens où j'écoutais énormément de rap que le format euh, expectation versus reality. C'était un format qui marchait beaucoup aussi. Donc tout a toujours un lien un peu avec ma, ma vie, tu vois. Euh, J'ai pas... J'ai pas essayé de me dire, il faut que je, ma ligne édito ou, ma, ou mes délires, ce soit obligatoirement que hip-hop ou que trash ou que mach... C'était aussi ouais, lié à, à ce que moi et mes potes, on, sur quoi on déconnait, tu vois. Moi, j'ai regardé tout le temps des vidéos World star hip-hop et les, comp, les fight -comp. Oh là là là là, là. Tous ceux qui ont regardé du World star hip-hop, ils ont pas bien fini. Hein ouais, bah, euh, <rire> écoute, ça va plutôt bien, mais ce qui est drôle, c'est que je regardais ça mais tu sais je regardais en mode wow, mais en même temps ça m'angoissait bizarrement je me disais oh, si un jour je suis dans, cette, dans, cette, dans la position du gars qui se fait laté voir quelqu'un qui se fait mal qui se fait waouh waouh waouh waouh pour wah, ceux qui wah. ont pas la ref ou le star hip hop c'était littéralement juste des vidéos de bagarres de rue américaine, ouais. hein. c'était que ça mais ouais. des, mais pas des bagarres organisées c'était souvent des bagarres euh, euh, dans un bar, euh, sorties de boîte... Ouais euh... ouais c'était vraiment des trucs de pochetron et pas que de pochetrons d'ailleurs Mais et, et souvent, bah, souvent les mecs qui se faisaient la tête c'était des pochetrons, ah, désolé et, et en plus sur world star et c'est aussi le mot world star il euh, y en avait un des deux qui se faisait casser ah, la ouais, gueule ouais, ouais, constamment ouais. Et vrai. après les gars ils criaient Worldstar, Worldstar, de Kevin Baston Et puis il avait pas que des mecs, il y avait des meufs, des fois c'était des, des mecs, des gros golgottes qui se faisaient sécher par un petit gros Enfin il y avait toujours des surprises et euh, c'était un divertissement euh, <rire> Plutôt intéressant Quand, quand j'étais petit Moi je regardais, beaucoup, je regardais beaucoup Le catch puis quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas vrai bah, J'ai dit Hey World Star là c'est du vrai Ça c'est du ça ça ça, ça. ça ça ça me plaît Ça me plaît Maintenant je regarde un peu moins parce que, après, j'ai compris à un moment que je regardais beaucoup trop de vidéos de bagarre et que ça m'a matrixait Vraiment, je tu regardais mes recherches YouTube, c'était bagarre Paris, bagarre Nantes, bagarre Lille. Je cherchais vraiment <rire> des bagarres chaque de ville. ville. Ouais, ouais. <rire> <Chary rire> Toi, la Rochelle, ça se bagarre bien. Ah, bah, ouais, ouais, ouais c'est ça. Je faisais <rire> mon classement des meilleures villes de baston et tout machin. Alors que pourtant, je n'étais pas un mec qui me battait. Mais j'adorais regarder ça. Vraiment, comme un américain. Et après, et après je, je suis tombé sur des vidéos de. de Comment dire de D'organisation euh, euh, complètement pas. Euh, homologué, on va dire, de baston sur YouTube. Et je rigolais beaucoup parce que souvent, c'est des mecs qui se battent dans des stades. C'est très mal animé. C'est des hybras du pauvre, tu vois. Et c'est très mal animé. C'est très mal foutu. Mais c'est marrant parce que vraiment, bah ça se bat. Voilà, ça, ça me fait rire. Il y a Les la bagarre. C'est bien. Ouais, ouais, voilà. ouais, Simplement. Tu as parlé du rap versus la réalité. Mais avant de parler du rap versus la réalité, moi il y a quelque chose que je voulais noter, c'est... Bah déjà ta vidéo, le rap, à l'époque, oui. juste, donc euh, sorti il me semble, euh, époque 2012-2013. Mmh. Euh, je vais te demander, explique-moi un petit peu pourquoi la, la démarche derrière et les retours reçus, parce qu'en fait, t'en as parlé tellement tôt que ça a un peu limite fait de toi un pionnier, tu vois, en 2012-2013, d'aborder ce sujet, tu vois. Bah ouais, bah après c'était un sujet qui en soi me tenait à cœur et que j'avais envie d'en en parler, parce qu'il n'y avait personne qui vraiment en parlait, ou dès qu'ils en parlaient, ça devenait un peu cliché ouais. d'en parler avec humour, tu vois. Façon enfin, média mainstream, un peu. Exactement, ou même euh, d'humoristes qui allaient euh, se mettre comme ça et dire yo yo yo yo yo. <rire> Je suis un MC. Ouais, c'était un, ouais. un, ouais, voilà, ouais. un peu relou. Et ouais, voilà, c'est pour ça que j'avais fait ce personnage là. <rire> yo le rap. Yo le rap, rap. exactement. <rire> c'est drôle parce que ce sont les gens l'écoutaient limite pas premier degré. Mais les gens l'apprenaient vraiment, ils chantaient entre eux. Alors que vraiment dans ma tête c'était de la merde, que c'était vraiment une perso, un perso pour me foutre de la gueule des humoristes qui imitaient des rappeurs, tu vois. Et euh, c'était plus pour moi, ouais, l'attention la, c'était vraiment de, pour une fois, faire un sketch, pour, à mon goût, euh, plutôt réaliste et pas sur cliché sur le rap. De le faire euh, bien, après maintenant, ça vaut ce que ça vaut, ça a évolué, peut-être qu'aujourd'hui tu te diras plus, ah c'est un peu cliché, mais j'avais essayé d'être le plus juste possible, parce que c'est vraiment la musique qui me tient le... enfin, que, de, de, par laquelle je suis ouais, piqué le plus, tu vois. Et euh, j'avais vraiment envie de... De le défendre tout en, en rigolant, mais de la même manière. C'est pour ça que je parle du rappeur conscient dedans, qui dit n'importe quoi. Oui. Tu te rappelles Tu sais que la longue phrase que tu avais fait, euh, juxtaposition, je sais pas quoi faire. Ouais, dans la justesse de constitution. Rhétorique asymétrique <rire> envisageant le futur, contrariant le pulpe de ma justesse. ischio, jambier, circoncision éternelle, acharnement. Dis le gibier en n'est pas un fardeau. Paralépipédé, ma contrefaçon. Il l'a encore Magnifique Et c'était un honneur de le poser en freestyle, tu Suzak sais, Nani. <rire> non, mais encore, et je l'ai encore. Quand, quand je l'avais écrit, c'était trop drôle d'envoyer une suite de mots euh, Complètement qui n'avait aucun -qui sens. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'était trop marrant. Et le, le, de le tourner, c'était trop marrant. Et puis même moi, quand je l'ai posé après en studio, je me suis dit, ah là, je tiens une, une belle vanne. J'étais content. Moi, ouais, c'est le iscue aux jambes. Mais aux jambes. Au brûle En fait, c'était tous les mots ouais, qu'on savait pas mettre dans une phrase en général, mais on les mettait dans, dans, dans, là-dedans pour que ça soit compliqué et, euh, et c'est marrant parce qu'on la ressent enfin je le vois souvent encore en même dès qu'il y a des rappeurs puristes ou quoi les gens ils aiment bien répondre en mode j'ai écouté ce son comme j'ai écouté ah ouais, bien là sûr là. bien sûr bien sûr mais c'est marrant parce que pour préparer cette émission je les ai re regardés bah notamment le rap et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi ça a très bien vieilli ah ouais ouais il y a des formats humoristiques 2010 2012 pas ouf, mais la vidéo, le rap, a très bien, et au global, je te le dis sans faire de courbette, mais tes vidéos, elles vieillissent bien. Ok, bon, ça c'est cool, c'est-à-dire que je pourrais en refaire des podcasts C'est euh, toi qui vois. <rire> <rire> parce que j'ai envie d'en refaire, mais c'est dur en fait, parce qu'en fait, pour moi, le format podcast, c'est juste du stand-up. Ouais. C'est voilà, juste, ouais. je vous explique une, une situation qui me fait rire, je vous parle d'un thème et je le mets en scène, tu vois, et juste... Maintenant on a un peu interdit ce format là et du coup je fais merde Il faut que je fasse quoi, faut que je fasse une sorte de, de faux truc genre oh non non j'ai pas du tout préparé ça, oh putain regardez, je fais là, la... c'est tellement agréable à regarder, enfin je trouvais à regarder parce que c'est un mec qui te parle, qui t'explique la situation, qui met ça en scène, on passe à la blague d'après. Donc euh, dis moi, moi je... dans le chat si... Non mais c'est super intéressant même dans les commentaires YouTube et tout euh, Tu tout vois autrement. Moi je pense que ça peut toujours être... Si, si es c'est bien fait, pas trop cucu et ouais. pas, pas trop dans ce délire... Et au goût euh... du jour tu vois Je sais pas si vous avez remarqué mais putain... Ouais voilà, et les différents types de profs tu vois, si, ouais, ouais. si tu sors un petit peu... <rire> voilà, mais si tu sors un petit peu de ça, euh, je pense vraiment que... Il y a toujours la rentrée, les différents types de profs... Il y avait quoi d'autre Dans allez, le chat, là, mettez mec... tous les thèmes de base mec. Il y en a plein, plein, plein des thèmes à la con comme ça. Tu vois. Les mecs, ils avaient élargi de fou. La bouffe à la cantine, les vêtements. Euh, être, en euh, être en couple. Être en couple. Noël, ton premier bisou. Euh, le de, oui, le les, day les, Tinder. J'avoue, euh, les trucs de base. Euh, ouais, j'avoue, le day, euh, <rire> Tinder. Était, et, vrai un bel <rire> Tinder J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça a été suriné. Hein. Ah ouais, bah ouais bah c'est comme tout. Hein. Je pense que dans, même dans Twitch, il doit y avoir des, des jeux qui ont été poncés, des concepts qui, qui ont été poncés. De ouf, de ouf, de ouf. Ah, marrant. Mm. Euh, moi, je voulais... Euh, Petite question comme ça, est-ce que tu penses que le fait d'avoir traité de cette musique aussitôt, du coup en 2012-2013 direct, avoir déjà plus ou moins affirmé ta passion, etc. Est-ce que ça, tu trouves que ça t'a donné une certaine, entre guillemets, légitimité au moment où tu as sorti ton premier album 4 ans plus tard bah, Que mais... des mecs se disent, ok, il sort un album et tout, mais le gars, on voit bien que ça fait longtemps qu'il est dessus quand même. Je pense un peu et à la fois non, dans le sens où, dans tous les cas, j'ai resté un, un gars qui faisait des vidéos en slip dans sa chambre. Donc pour les gens, en tous les cas, je restais quelqu'un dans... qui reste humoriste, tu vois, qui arrive et qui fait des cris bizarres, qui danse, qui machin. Mais par contre, ils pouvaient pas enlever le fait que c'était un style qui, m... enfin, que j'aime. C'est une vraie passion. C'est pas un passion. calcul marketing. Et en vrai, je l'ai pas fait vraiment en calculant à aucun moment. J'ai dit réellement dans une vidéo, je rêve d'être rappeur, je rêve de rapper mais je n'ai pas euh, la crédibilité. En fait, je n'ai pas réussi à mentir ou à faire semblant d'eux. J'ai fait tout simplement des choses naturellement. Quand je crée ma chaîne musique, bah, j'ai très envie de faire du son tout en gardant de l'humour, mais je ne peux pas mettre ça sur ma chaîne. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, euh, ou, qui sont pas comment dire, touchés par ma musique. Ah, pas qui ça ne par parle là. pas, ouais. Donc, pourquoi est-ce que je les forcerais à regarder ça Donc, je crée ma chaîne musique à côté, et là, ils prennent, les, les gens choisissent euh, ce qu'ils veulent chez moi, tu vois. Donc, euh, le, le, le, le, le fait d'arriver après sur l'album il y avait un truc, un cheminement qui était un peu naturel mais que je n'ai pas calculé quoi parce que vraiment je faisais mes, mes sons je kiffais en faire plein je me dis ah oh, putain euh, j'en ai au moins 8 euh, qui sont cool je pourrais faire une compile et en rajouter deux nouveaux pour les gens ceux qui kifferont et je le mets sur, les, sur internet comme ça puis après je me dis ah non mais en fait pourquoi je ne ferais pas un truc vraiment consistant avec des nouveaux sons parce qu'en fait les, les gens commençaient à en parler et me le demander tu vois et moi je me dis, bah j'avoue j'ai bien envie en fait pourquoi pas tu vois mais jamais il y a eu un truc de calcul où je me suis dit putain si je fais cette vidéo là dans 4 ans, Charles sors oui. un album. Non, mais c'est là... sûr qu'il y avait pas de calcul là-dedans, tu vois. Non, non, bien sûr, mais euh, je pense que ça a un peu aidé. Mais en vrai, dans tous les cas, ça ne peut pas. Enfin, je restais dans la tête des gens euh, le mec des vidéos euh, qui est marrant qu'on pourra jamais prendre au sérieux, tu vois. Donc, euh, donc oui et non, c'est euh, ça, ça, ça aide, mais ça, ça, ça, ça a aidé ça, un petit ça, peu. Ça règle pas le problème. Voilà, mais ça a pas réglé le problème d'emblée. Ouais. Mm c'est assez drôle parce que ce que j'ai vu là sur cette chaîne un petit peu de musique euh, t'as fait bah, plein de trucs t'as fait la série ça passe ou pas euh, party night relou le lapt moi à l'époque euh, ah ouais, ouais, c'est pas fou j ai, j ai, j ai bien rigolé c'est quoi qui t'avait motivé euh, à l'époque déjà à produire ça et puis ensuite par la suite à passer d'un délire troll à justement comme tu viens de nous le dire un truc peut-être un peu plus sérieux c'est vraiment les retours du public ou tu t'es dit, dit ils se disaient oh tiens là au final il y a quand bien même sûr un... tiens ce son là ou peut-être ce coup non non euh, j'ai pas genre forcé les gens euh, au bout d'un moment à dire hey, oh je suis sérieux stop il y avait aussi une envie des gens Bon, une envie, ici, perso aussi, évidemment, à un moment de, de faire des sons que je puisse écouter. Parce que c'est vrai que je faisais des sons marrants, mais je les écoutais pas spécialement, parce ouais. que bah, j'écoute vraiment du rap, tu vois. C'est dur vrai, de mettre ça dans la voiture, quoi. Ouais, voilà, ou que mes potes et moi puissent écouter, ou que des potes et moi puissent écouter. Enfin, je voulais que les gens puissent kiffer ma musique comme ils puissent kiffer autre chose, parce que au final, je fais de la musique, même en faisant des vannes, tu vois. Donc, il euh, y avait un truc naturel de euh, pourquoi est-ce que euh, je testerais pas et j'ai commencé à enlever un peu de, de la vanne, et la PT, c'était l'entre-deux un peu marquant de, bah j'arrive à faire un truc très propre de dans la façon de le faire, dans l'interprétation, dans le clip, dans le visuel, mais par contre, je garde de, de la vanne, mais pour que vous, quand même, vous puissiez dire « waouh, ouais, mais attends, c'est pas mal, mais... » C'est dommage qu'elle pète la meuf hors frein, c'est chiant et en fait là, à partir de ce moment-là, les gens commençaient à me dire « Ah t'es relou, t'es relou à mettre une vanne, là je m'ambiançais vraiment !» J'ai dit « Ah ouais, je suis relou ?» Ok. Hop là, écrire des sons, écrire des sons, écrire des sons et après j'ai commencé un peu à enlever. Et, euh, mais ça s'est fait graduellement parce que de toute façon, naturellement, j'arrivais pas encore facilement à cette époque-là à prendre la casquette du rappeur prom-Doug. J'ai pas voulu griller des étapes et je pense que c'est mieux comme ça pour que les gens aussi grandissent, qu'ils comprennent le message. Au, au fur et à mesure. C'est assez drôle ce côté, tiens, un petit peu moins de vanne. Ouais, oh. oh. ben bah oh. parce que oh. je remarquais que des fois, je faisais, je rappelais, je fais style avec mes potes et qu'ils me disaient, ah oh, vas-y, t'es chiant, je m'ambiançais là. Et en fait, tu sors les gens du concept d'écoute, de, de, de, d'une musique en général, dès que tu rajoutes de la vanne, tu fais, ok, en fait, c'est une vanne, en fait, c'est con, mais tu ne le perçois pas pareil, du coup, et tu te sens moins euh, touché, peut-être, tu vas ouais. prends plus du recul et dire, ah, ok, c'est drôle. alors qu'avant quand tu parles un truc un peu sérieux, bah, tu peux te prendre le son et ouais. il peut, tu peux être plus touché par... Ouais, ce que es, ouais, pas mal, es bien, tu vois bien. Ouais voilà, ah, okay. je, je capte, ouais, je vais le réécouter. Une vanne, je fais bon... Mais je dis pas que c'est pas bien, parce qu'en vrai, euh, j'en fais, ça m'arrive encore de faire des, des, des, des sons un peu comiques et tout, tu vois. Mais euh, je, maintenant, je fais vraiment la part des choses, tu vois. Quand je fais un album, quand je fais, de la, quand je fais des feats ou des singles, c'est vraiment euh, premier degré à fond, tu vois. Assez cool, je, je, on, va, on va vite fait bouger euh, du côté musique. Je voulais juste euh, qu'on parle de quelques petits euh, moments marquants que j'avais considérés. Euh, notamment par exemple en fin 2012 où tu avais intégré le studio Beagle. Ouais. On le voyait un petit peu aussi hein, de plus en plus à la télé sur des formats. Comme tu disais il y avait le désapping du before, il y avait le débarquement également. Exactement, c'était fou ça. Euh, Raconte-nous un ah, peu ton entrée euh... au studio Beagle. Et bah ben, tu sais quoi, ce qui est drôle avec le Beagle, c'est que je l'ai intégré euh... Deux jours avant, en soirée. Genre, on était là, on, on parlait et puis ils me disent Ouais, là, on va faire le studio bagel dans deux jours, on a le shooting. Ça te dirait... Euh, »« Non, même pas ça te dirait. » Et genre, je fais « Ah ouais, vous faites un collectif ?»« Ah ok. Ok. Euh, Vas-y, bah, au pire, je passe au shooting. » Mais j'ai pas <rire> dit « Ah le forcé !» Non, parce que c'était mes potes. C'était mes potes. Ah, et en okay. fait, je en chez Jérôme. Okay. Et moi, il me parlait ça, mais moi, c'était pas que j'étais pas impliqué dedans, c'est que je me disais « Mais ouais, mais pourquoi on fait un collectif alors qu'on bosse tout le temps ensemble ?» Et après ils me disent, non mais en fait ça va être produit. Moi à l'époque je pas compris ce que ça allait être réellement. Je pensais que c'était une chaîne YouTube commune. Je me disais, c'est quoi On a tous des chaînes, pourquoi est-ce qu'on fait un truc En fait je pas compris qu'il y avait une prod derrière et qu'il y avait des plus gros moyens. Et là il me dit, on est en soirée et tout, et il me dit, oh, ouais, de, dans deux jours on fait le shooting, mais t'es sûr que tu veux pas être dans le, dans le collectif Je beau bon, non, je sais pas, j'ai ma chaîne, on fait des trucs ensemble. Ouais, tout roule, roule pas déjà. Tout, ouais. Pas de souci tu vois. Et après ils me disent, bon bah ok, bah, dans deux jours on va au shooting et tout. Je dis, bah vas-y, bah je passerai, tu vois. Final, je fais, je me mets sur la photo. Boum, je suis dans le bagel. <rire> ouais. enfin, l'histoire, elle est vraiment bizarre. Ça ne tient à que... pas grand chose. Ouais, ça, tient à, ça tient à rien, tu vois. Ouais. Mais euh, ça part d'un de, de, shooting. Et, euh, et après, une, une semaine après, on faisait la première vidéo et c'était parti, tu vois. Donc, euh, très marrant comme entrée. Surtout que c'est. Après, quand on voit l'histoire du bagel, après, on est rentré chez Canal Plus. Tu sais, tu te dis vraiment, c'est d'un shooting, je, je peux rentrer en télé, quoi. Donc, c'était. Euh... C'est marrant. Ça, ça s'est passé comment, du coup, cet, euh, ce, ces débuts, ce développement un petit peu du studio Beagle qui est d'ailleurs devenu quand même euh, sur l'humour internet français à l'époque 2012 une, 15, référence, 13, une, une référence. référence monstrueuse avec Golden Moustache. Euh, c'était un moment euh, les deux euh, les deux grosses maisons. Ah, les mastodontes. Ouais. Et donc c'était euh, une belle époque, j'ai beaucoup aimé. Donc là on revient un peu avec MST, euh, mon format qui est sur qui est en télé sur Canal mais qui du, du coup est diffusé sur la chaîne du Beagle vu que Beagle maintenant c'est c'est le comedy factory de Canal un peu la, la, la chaîne comédie d'Internet comédie euh, de Canal. Et donc à l'époque, non, on, on a une, un loft dans le 5e arrondissement où on se retrouve et on écrit ensemble des vidéos et on tourne, mais on a des monteurs, enfin tu sais, on est les prémices de, de WebDR en fait et de tout ce qu'aujourd'hui YouTube est devenu, tu vois... Et mais vous étiez encadré, ouais. On était encadré, il y avait une prod, c'était Black Dynamite à l'époque, euh, on a une prod, des auteurs, euh, monteurs, des réals, Ludoc euh, et on, tous ensemble, on brainstorm, on écrit. Alors après, moi j'étais plus un électron libre parce que euh, je faisais mes vidéos, euh, j'étais un peu partout. Parce que j'allais dire, ça devait être difficile un peu ouais, de. Ouais, j'étais pas, pas coup, non plus autant impliqué ouais. que euh, des gars comme Kevin Razi ou Maxime Muscat euh, ou Ludovic, euh, voilà. Ou tous les gars qui étaient vraiment euh, les noyaux centrales ou Jérôme, enfin tous ces gars-là, tu vois. Mais j'étais là. Euh, Souvent pour les tournages Plus que pour les sessions d'écriture Où moi je faisais plus mes trucs à côté Puis en plus le Whoop On a créé ça pas longtemps après ouais. En 2014, 2014 exact. Euh, Donc il y avait un truc Où j'étais un peu sur euh, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs délires En même temps Et surtout je faisais du stand-up aussi euh, Au Panam Art Café Donc en fait j'étais euh, impliqué la tête partout, mais jamais vraiment quelque... dans un seul endroit, tu vois. C'est ouf quand même. Ça, ça c'est un point que j'avais prévu de, de, de parler juste après, mais c'est vrai que du coup, on va le prendre maintenant. Mais entre, comme tu as dit, entre le Studio Beagle, le Whoop, les spectacles, ta chaîne perso, les, les musiques aussi, ouais, un petit peu je, à côté je, et tout. Ça passe ou pas, j'avais déjà lancé, non Ouais, ouais. Donc, euh, c'était bah, comment un petit peu cette période C'était un peu peut-être compliqué des fois, non Ou ça va, t'arrivais à quand même tenir ou le rythme C'était quoi bah, Là où c'est compliqué, c'est que moi, j'ai toujours tout fait tout seul. Donc, est que ça aide de ma DA, euh, à mes textes, euh, alors les textes maintenant j'écris à plusieurs mais euh, le montage je fais tout tout seul, euh, la réelle souvent de mes, mes, mes sketchs et tout même souvent ça arrive de mes clips aussi c'est moi Tu montes encore, ouais, encore Ouais je monte encore mais du coup c'est beaucoup de temps entre guillemets mis de côté pour d'autres projets donc à l'époque c'était vraiment, euh, vraiment fou parce que j'arrêtais pas maintenant euh, ça devient un peu plus compliqué maintenant parce que j'ai des plus gros projets et que ça me prend du coup beaucoup de temps de, de mettre en place une vidéo comme La Police 3 euh, qui m'a pris euh, limite deux mois de prépa parce que euh, bah, tu dois euh, préparer euh, les sets, euh, la réal euh, l'équipe avec qui tu t'entoures et après moi je faisais le montage pendant trois semaines euh, 8, 9 heures du matin, 4 heures du matin tous les jours Oh là là l'enfer ouais. Mais parce que j'arrive ce... pas trop à déléguer ouais. J'ai ce problème-là quand, quand je viens chez Webedia, c'est ça qui, me... qui à chaque fois me, me fait rêver et en même temps me fait peur c'est que moi par exemple j'ai des bureaux mais on n'est que deux et on a plusieurs étages mais on n'est que deux moi et mon agent à bosser et on s'entoure peut-être j'ai un stagiaire en ce moment Warren Big Up mais sinon je suis on n'est que deux et j'ai un peu du mal à déléguer ce que je fais tu vois c'est que je trouve ça hallucinant que tu dises que vous soyez que deux ouais on est que deux c'est marrant la dernière fois dernière fois il y a un journaliste qui est venu faire une interview il m'a dit putain je pensais que il y avait carrément à voir une équipe qui allait m'accueillir à me dire « Attends, attends deux secondes dans la salle d'attente, il veut que va de <rire> Le chef de projet, machin, « Ouais t'inquiète, il arrive là, il y a deux réus <rire> Il m'a dit « Je pensais qu'il allait avoir, vraiment, je sais pas, au moins cinq gars dans ta pièce. en »« T'inquiète-toi. » Je fais « Non, non, moi je suis tout seul. »« Je suis tout seul. » euh, Mais voilà, c'est un, un, comment dire, un parti pris. Euh, Peut-être que je n'aurais pas été aussi heureux ou que je ne serais pas aussi euh, qualitatif dans ma façon de faire si je déléguais que je sortais beaucoup plus de trucs tu vois donc je sais pas mais euh, c'est ma méthode mais je pense que là je commence un peu à en voir ouais. le, le bout mais il faut que je trouve un bon monteur ce qui est j'ai l'impression quasi impossible vu qu'ils sont tous pris par les meilleurs par les youtubeurs par, les, ouais. par les, les gros tu vois moi j'ai un très bon monteur euh, franchement c'est vraiment la, la tranquillité d'esprit de pouvoir si c'est le tien <rire> et tu vois après est-ce qu'il aura du temps pour d'autres projets et tout c'est ça après tu vois mais je pense que ça se trouve ouais ben bah, les gars c'est une astuce que j'avais déjà donné à, à quelqu'un euh bon je dis pas que j'ai quelque chose à t'apprendre, tu vois, mais c'est pour ce côté monteur en mode teint, j'ai pas mais en j fait, que, que le monteur... J'apprends tous les jours, moi, encore. Je... Sur YouTube, maintenant, le, la nouvelle façon de bosser, la nouvelle économie, le nouveau... Ouais, voilà, le nouvel... comment les gens bossent, mmh. c'est euh, vraiment euh, différent d'avant et différent de mon époque. Et vu que moi, j'ai pas évolué vraiment dans ouais, ma manière ouais, passée, ouais. maintenant, j'apprends tellement de choses, en fait, avec les... Une, cette nouvelle structure en fait. Carrément, sur... carrément. Mais en fait, une des astuces que j'avais donné pour un, un peu former, entre guillemets, ton monteur, euh, j'en avais déjà même parlé dans accord au Libre, c'est euh, tu prends par exemple un extrait de 10 minutes, une bêtise, tu vois, tu la montes de ton côté à ta manière, tu lui laisses monter à sa manière et puis vous comparez. Et tu dis bah tiens regarde moi plutôt à ce moment là ça a été ça tu vois là c'était ça et en fait tu fais ça, ça. C'est comme c'est moins bien toi que moi c'est fou ça Non c'est pas ça <rire> tu, tu vois tu fais ça deux trois fois et puis au bout d'un moment le mec qui commence à C'est une éponge tu vois à il commence à les, absorber les petits trucs tu vois machin Et après l'un dans l'autre bah ça se retrouve de mieux en mieux tu vois et je pense euh, que Ah c'est non c'est une bonne méthode en fait c'est une bonne méthode genre. Et l'un dans l'autre en fait tu libérerais énormément de temps euh... Bien sûr bien sûr mais euh, bon je pense que c'est ce un peu ce qui va m'attendre là parce que j'aimerais bien aussi euh, euh... Mmh. Me, me, dire, me, me retrouver un peu plus sur YouTube et, euh, et un peu plus euh, même peut-être Twitch. Grave cool, on va en discuter de tout ça. Twitch les gars, <rire> attention Grave cool que en ai parlé parce qu'il y a également ce côté forcément 2014, avec un collectif important quand même dans l'histoire de YouTube, le Whoop, euh, qui se lance avec euh, Hugo tout seul, Hakim Gemili, euh, Jérémy Detlo, pardon, et plein D'autres, bien entendu. Euh... Je suis obligé de citer Malcolm To the World, qui est à la base de la réunification de tout le monde, mais il y a aussi Mike Henley. Mike Henley, je les mets trop. Ah, bah oui, oui, oui c'était le méloman. Moi je les mets trop. Et aussi, je sais pas si on l'a dit. Ah oui, je vais dire tout le monde parce ah que. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux citer les tous en bonne et due forme comme ça. Ah est... C'est l'erreur, je suis obligé. On est carré. Le... Donc le tout accompagné du coup d'un spectacle un peu au... au Grand Rex et tout. Ouais. Raconte-nous un peu la, la génie du projet. C'était quoi un petit peu le but et comment est-ce que tu avais vécu l'évolution enfin, de celui-ci Il y avait notamment le format La notice au début qui était ah, c'est cool. notre sûr. format phare et c'est sur lequel on avait le plus de liberté Et euh, donc excuse-moi, je t'ai coupé Mais en Pas gros plus... la, la genèse, ça part du Panama de café Donc le, le café-théâtre à Paris Dans lequel on allait tous jouer Et en fait, euh, Malcolm, en nous voyant chacun d'entre nous Parce qu'en fait, il jouait aussi Et en fait, des fois tu te retrouves sur un plateau tu es avec un groupe d'humoristes euh, quelconque euh, Mais il y, y a des individualités que tu aimes bien hein. Il y en a... Euh, ah, des affinités voilà, voilà, exactement Et lui, en fait, il, il a fait son petit choix dans tous les plateaux qu'il faisait parce qu'il fait chacun d'entre nous. Euh, et euh, il a dit, bah, tenez, viens, on fait un plateau que de nous. Parce qu'en vrai, euh, je trouve qu'on a tous un délire commun, ou, ou du moins, on est très complémentaires. Bah, ouais, fitte bien. Et donc, carrément, même Mike Kenley, qui était euh, pas humoriste lui, mais qui est chanteur, bah, lui, dès le début, il était même DJ et MC sur le plateau où il y avait. Euh, où on, était, on jouait devant 40 personnes, tu vois. Et euh, donc, dès direct, on a, on a ce groupe-là. Et, euh, et en fait, à force de faire des scènes, on, on remplit bien, tu vois. Et mon agent vient de nous voir jouer euh, sur scène et elle tombe amoureuse euh, du collectif euh, et de tout ce qu'on qu crée sur euh, sur scène ensemble. Elle donc, a vu, elle se dit ouais ça c'est fort. Voilà ça, ouais, ça c'est fort et elle va elle contacte donc Yuma Prod, Eric Bellamite chez Yuma Prod qui est euh, un gros producteur de concerts mais plus dans le rap parce que mon agent elle vient du, du rap. C'est une ancienne euh, manager de, de grands groupes. Elle a édité aussi euh, les gros euh, Groupe 113, Mafia Kinfri, Rof, à l'époque. Et en gros, elle, là, elle a arrêté le rap, mais du coup, elle voulait faire autre chose. Et donc là, elle s'est dit, bah, c'est le moment parfait pour m'investir dans, dans un autre projet. Donc, il y avait l'humour avec moi, mais là, maintenant, l'humour avec un collectif. Ah, avec un collectif, en plus. Elle fait. a signé tout le monde. Et euh, elle a plugué donc, euh, le groupe avec euh, un tourneur pour qu'on puisse développer le spectacle. Et dans le même temps, on signe avec euh, Andemol pour créer la chaîne YouTube, parce qu'on s'est dit... En fait, à force de, de jouer ensemble, on se kiffe. Et en fait, on faisait des vidéos pour faire la promo du spectacle au Panama de Café et pour remplir. Et en faisant ces vidéos-là, on faisait des sketchs. En fait, on, on s'amusait, on écrivait ensemble. Et, et naturellement, on s'est dit, bah, on devrait peut-être faire ça, en fait, des vidéos où on, où on fait des sketchs sur YouTube, ah ouais. un, spectacle, un spectacle à côté. Et, ça devrait, euh, ça devrait, euh, l'un va amener l'autre, l'un devrait pousser l'autre quoi. Ouais, est, non, ça va être un cercle vertueux. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça va faire la promotion de votre spectacle et au Panama Café. Donc du coup, il y aura de plus en plus de chants. Donc du coup, ça va vous aider à développer peut être à côté des scènes plus grosses. Mmh. En plus, ça, vous aviez signé des choses à côté. Même, on voulait créer mmh. un truc jamais vu en fait, de collectif que tu peux retrouver sur scène comme tu peux le retrouver en vidéo. Et, euh, et de là, voilà, on signe avec un démol on prend des bureaux et, euh, et on écrit, on joue, on, on part en tournée deux à trois fois par semaine. Parce que, attends, entre temps, non, on a joué au Théâtre de 10 heures, Théâtre des Feux de la Rampe, au Théâtre du Temple qui a changé de nom, qui s'appelle l'Apollo. Et après, boum, on part en tournée. Et là, c'était fou, c'était trop bien. On jouait trois dates par semaine. Donc, ça pouvait y aller de Marseille, après, on allait à Rennes, on se à Toulouse, on partait jouer à Bruxelles. C'était trop, trop bien. on t'en parle, Ça se voit que c'était une expérience ah, super. bien, parce qu'on était un groupe de potes. Et on se faisait kiffer tous les soirs à jouer sur scène devant des gens euh, qui en plus, c'était à l'époque où vraiment on avait le feu en poupe de YouTube, tout le monde était comme des oufs. Les gens étaient, étaient dingues, on était, un, on était un boys band de l'humour, c'était trop marrant. Parce qu'on arrivait sur scène, au début on avait une chorégraphie de danse, c'était une vanne, mais on arrivait avec une chorégraphie de danse. Les gens ils se levaient, c'était plus qu'un... Oh, il y avait une énergie, il y avait un truc. C'était un truc, c'était un, un, un concert de vanne, tu vois ce que je veux dire et, et c'était trop kiffant, les gens donnaient trop d'amour, on faisait des photos après avec eux. Euh, et puis même nous, on découvrait plein de gens, on découvrait plein de villes. Euh, non, non, c'était vraiment une belle époque. Et, euh, et surtout, c'est que ça a créé bah, beaucoup de, de talents, enfin, comment dire, ça a développé, tu vois, Akim Jiméli, il, il vient de là, Jérémy Detlo, Hugo, maintenant Hugo a son propre spectacle. Ouais. Ça, ça a fait naître des, des, comment dire, des, des carrières euh, pour tout le monde, donc c'est vraiment beau, tu vois et, euh, et aujourd'hui bah, on est encore un peu en contact mais euh, très souvent on me dit bon c'est quand la prochaine vidéo du Whoop alors que ça fait peut-être 4 ans, on n'a ouais, pas 4 fait euh, 4, ans 4, carré, 4 ouais. 5 ans mais, euh, mais on a préféré arrêter parce que je pense que déjà on commençait tous à avoir euh, des projets un peu euh, partout et qu'on euh, ne pouvait pas euh, assurer un truc euh, aussi, euh, comment dire, aussi fort en termes de, de, de production de vidéos, de spectacles si euh, chacun a un peu la tête ailleurs tu vois ouais. donc on a dit on préfère arrêter au moment où c'est encore bien et pas sur la pente descendante, où c'est un peu bizarre. On, ça se voit qu'on forçait. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours dur ce moment-là. Donc, euh, donc, non, c'est vraiment une trop, trop bonne période et j'ai que des bons souvenirs. Et, et les gars aussi, je pense. Moi, ouais, les entêtés aussi avec Hakim Jubili, où ouais, il allait dehors, c'était bien drôle. Incroyable. Bon, ça, moi, j'étais pas dedans, c'était vraiment que Hakim. Ouais, ouais. Mais lui aussi, il s'est bien trouvé là-dessus. C'est que lui, c'était notre. Et ça qui était fort, c'est qu'on des... avait tous notre petit super-pouvoir sur scène. Hakim, c'était l'improman. Euh, Hugo euh, il avait son petit personnage euh, pas de mec fragile mais de mec fragile mais qui est dur ouais. euh, Youssoufa c'était l'américain il était trop fort en stand-up Jérémy c'était le, le sentimental, sensible euh, moi j'étais le fou euh, ovni euh, qui criait la bite de partout <rire> Belle image! Ah, le descriptif est naze. Euh, Malcolm, c'était le personnage fou furieux. Euh, on n'arrive pas à lui donner d'origine, mais on sait qu'il est fou. On ne sait pas de quelle planète il vient. Euh, Michael Lee, beau gosse, chanteur, lover, machin. Et chacun avait notre particularité. Et c'était cool, parce que chacun avait son préféré. On avait fait aussi Punta, euh, Kaira à l'époque. On était parti en République Dominicaine euh, faire une parodie de télé-réalité. Enfin, il, y avait, il y avait plein de trucs qu'on créait qui étaient très euh, naturels et qui étaient. C'est vraiment ce souvenir que tu as de ta bande de potes de colo avec qui t'as as fait les 400 coups. On a des anecdotes dans plein de vies. Parce ah, ce etc. que veux dire, t'as pas une petite anecdote de tournée Un petit bail ou d'un spectacle <rire> Peut-être un fail, une réussite euh, Je sais pas, un spectacle annulé pour un retard ou une connerie, peu importe. Euh, pff, on, a eu des, des, on a eu des spectacles où, euh, où on, on pouvait pas commencer à... On pouvait pas parler parce que les gens criaient trop. Okay. Je crois que c'est une date, je, sais, je veux pas m'avancer, c'était peut-être Orléans. Mmh. On commence le spectacle et genre on a eu genre sept minutes de sketch, du début de sketch, où personne n'entendait les blagues. Parce qu'en fait les gens criaient alors qu'on parlait, il a fallu qu'à un moment on engueule limite les gens en mode Oh Ouais arrêtez là <rire> wow Oh l'horreur Allez, stop <rire> wow, yeah Allez, on, on, on, on peut commencer En fait, on doit, on doit faire des blagues de base. Il ouais, y, y a une prestation là. Ouais, qui attend. Voilà, <rire> Et, euh, <rire> mais bon, ça reste un bon souvenir et ça au final c'était drôle. Mais, euh, ou alors c'est des, des, des, des, des publics. Euh, moi je me rappelle d'un spectacle à, à Casablanca, parce qu'on avait même joué au Maroc. Tout. Ça. Ouais, on avait joué à Casablanca. Les frères marocains. Bah ouais, mais les frères marocains. Bon, c'est pas de meilleur souvenir parce que les gens, en fait, <rire> ils savaient pas que c'était un spectacle. Donc dès qu'on faisait du stand-up, donc on parlait, qu'on racontait notre vie, ils répondaient. Les gens « ah putain, ouais, ça m'est déjà arrivé ça. <rire> Toi aussi, non Tu <rire> te la dernière fois qu'on avait dit ça, ouais. <rire> eh, trop chiant quand ça fait ça. C'est abusé, c'est abusé. Attends, je peux aller fumer vite fait là je, je reviens, je vais fumer une clope, je reviens. C'est bon, tu, tu, tu peux t'arrêter, tu fais pause, tu reviens après C'était comme ça. Mais non, bon, là, il prenait ça vraiment comme une discussion. c'était, ouais, il, il répondait quoi, tu vois. Ça va Ouais, ça va. Pas top top, mais ça pourrait aller mieux. Vas-y, tu disais quoi non, Vraiment, ça, ça, ça se répondait. Mais c'était marrant, C'était marrant, j'ai kiffé. Ah là là, mais Kazaoui, vous êtes bien. Ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais, ouais. mais après, c'est parce que, en vrai, c'était hyper content et, euh, et euh, peut-être c'était un public, tu on avait un public qui était très spécial parce qu'il était très jeune et c'était pas des, des gens qui allaient beaucoup voir des spectacles. Donc en fait, quand tu les emmènes, euh, à pour limite un ils step, découvraient. Pour eux, c'est ouais. limite un meet-up. Tu sais ce que je veux dire C'est euh, ils avaient peut-être pas capté, c'était jeune, ils captaient peut-être pas l'énergie d'un spectacle de stand-up ou bah, juste tu assistes à un spectacle et que tu, tu réagis pas spécialement euh, en répondant à la ouais. personne. Il peut y avoir des rires ou des applaudissements, mais voilà. Donc après, c'est plus loin. Ouais. C'est compréhensible, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Moi, il y, y a un truc où euh, je t'ai trouvé assez précurseur, tu vois, en regardant et en, au final en prenant un petit peu de, euh, de recul. À l'époque, en 2014-2015, tu crées euh, une chaîne secondaire où on pouvait euh, retrouver un petit peu euh, ce que tu sortais euh, sur Insta et ce que tu as dire. Et notamment sur Vine. Que, que tu as, as développé très tôt. Tu as notamment été un des FR les plus impactants un peu sur, sur Vine à l'époque. On t'avait vu sur des vidéos avec des créateurs internationaux à l'époque comme Amanda Cerny, des trucs comme King ça. King Batch, tout ça, ouais, bien sûr. Exactement. Euh, je crois même que tu étais allé là-bas, du coup, les rencontrer, les voir dans le. Alors, ma, dans leur ma rencontre à King Batch, c'était dans le podcast de Cyprien que j'ai raconté ça qui était très drôle, où je vais le voir et mon anglais est tellement nul, sa meuf est à côté de lui sur le canapé, elle s'endort pendant que je parle. Donc t'es là en mode, bon, allez, je vais me casser, oui, <rire> je suis désolé, allez, Je pas, ah, ouais, ouais. les 10 heures retour. Ah, C'était bien, non, mais après j'étais allé, après, on, avait, on avait fait une photo, on avait gardé contact, puis après on s'est revus, j'avais pris quelques cours d'anglais, donc ça allait mieux. Qu'est-ce qui fait un peu toi dans ces formats Insta Vine qui était pas forcément dédié à YouTube du coup à l'époque Je me rappelle, toi t'étais un des gars qui sortait des fois des trucs exclus Insta ah ouais, ouais. ou Vine seulement. Bah même, euh, le, je, je peux le faire encore, mais c'est parce que il y a un truc où sur YouTube, tu peux pas for forcément sortir des formats de 15 secondes <rire> ou des formats de 1 minute. Enfin, les gens restent un peu sur leur fin. Ils veulent un minimum de, de, de, de, de durée, tu vois. Au moins 3 minutes, au moins 4 minutes, tu vois. Et sur Vine, bah, tu pouvais faire du 6 secondes. Et c'était un terrain de jeu, Vine. Oh, au début, tu as vu, c'était vraiment, tu filmes là, tu filmes là, tu filmes là, tu filmes là, tu fais une vidéo. Après, il a commencé à avoir du montage et tout. Mais c'était rapide. Et les gens étaient pas non plus exigeants à, à la mort. Donc, tu avais un... T'avais un espace de liberté qui était fou et que même si une vidéo pétait pas, c'est pas très on grave. un petit peu. Tu savais que les gars n'avaient pas passé sa vie dessus. Euh, c'est pas comme YouTube où, les... normalement, quand tu sors un truc, c'est un minimum travaillé, t'as préparé le truc au préalable, tu vois. Euh, et, et moi, j'avais ce kiff de me dire, ah, là, je peux sortir une vidéo qui, qui m'aura pris deux heures à tourner, 30 minutes à monter et, et, et on sort ça. et si ça peut être pas, c'est pas grave. Et donc, c'était ce truc-là que j'aimais bien. Moi, c'est de terrain de jeu et liberté euh, max. Ça, ça te manque un peu, justement, Vine et un petit peu cette époque, même si on a un équivalent maintenant Ouais, maintenant, il y a TikTok. Et, euh, je, et je suis... Euh, ça m'arrive de regarder TikTok. Et je trouve que ça a beaucoup de similitudes. C'est beaucoup plus, maintenant, large et beaucoup plus riche. Mais, euh, mais Vine, euh, ce qui était kiffant, c'est que le, le format 6 secondes, ça laissait place à... Il fallait être hyper créatif euh, en très peu de temps et réussir à faire des... Des loops parfaits, enfin, il y avait un truc qui était. C'était un petit challenge. Ouais. Et quand tu réussissais ce challenge-là, bah, c'était euh, preuve de, de, de, de, de qualité. On se disait, putain, en 6 minutes, en 6 secondes, il fait ça. Bah, J'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire avec, en, en, en une minute, en deux minutes, tu vois. Et à l'époque, quand tu étais allé voir justement des créateurs de contenu américains, etc., euh, dans, dans, dans leur fameuse villa ou les trucs où ils faisaient, etc., est-ce que. C'était un immeuble. Ils habitaient, ils habitaient tous dans, la, dans, dans le même immeuble avec une piscine au milieu, là, on la voyait dans tous les vines. Et vraiment, ils habitaient tous dedans. Donc c'était. Euh, bah, là, c'est la part de machin, ouais, la ouais, truc. C'était un Webedia où tous payaient un loyer. Et, euh, et ils avaient une salle de sport et une piscine et ils habitaient ensemble. Et du coup, tu sais, moi, je dormais chez noir. Donc euh, un, un gros youtubeur et vainer de l'époque et genre King Batch il habitait à deux deux comment dire deux units si il dit ça c'est deux deux appartes ouais, ouais. et donc euh, des fois à 23h il vient tac tac même pas il tape il rentre et il, il a une, il dit va il fait, fait ça dit ça ils font sa vidéo boum. enfin tu sais c'était ça s'arrêtait jamais de de bosser en fait ouais, ouais. Et donc c'est trop stylé tu vois parce que tu es dans un Ouais voilà, t'es dans un, un, un délire de, de créativité sans, sans, limite, sans, ouais. sans limite quoi. Et euh, moi qui arrive là-bas, je suis pas du tout dans ce mode de vie Ah là. non, t'arrives avec, avec des concepts un peu français, t'avais ouais. même fait un peu de télé, de la ouais, scène, bah des ça, tournages. Mais, mais du coup, je, je dis, ouais, c'est parfait, ce serait incroyable d'avoir ça à Paris, d'avoir... Euh, un immeuble qui serait évidemment beaucoup moins stylé que le leur il n'y aura pas de piscine au milieu non c'est sûr pas avec les tarons parisiens. ouais non non voilà. à la rigueur euh, pas une plante au milieu voilà c'est tout et, et, et, et au final on a presque failli le recréer avec le groupe parce qu'on a emménagé dans le même immeuble avec Hugo et Malcolm oh. mais bon c'était pas du tout non, Comme, ça pas euh... pensé, il venait pas ouvrir la porte pour dire dis ça <rire> Il m'a appelé pour me demander s'il me restait une éponge, en tout cas, c'était pas... pas le même rapport, c'était pas si fou. Il y a des choses du coup qui t'ont peut-être inspiré, que t'as repris justement de ce qui se faisait là-bas Genre en disant tiens La manière de bosser, parce qu'ils avaient une manière bien bienvenue de bosser, ils vont très vite, et ils font beaucoup de choses à l'instinct, et ils laissent beaucoup de place à la pro, et ça, ça m'a inspiré vachement. Ouais, ça donne du naturel du coup, tu trouves oh. Ouais, il y a pas de problème, fais-toi plaisir. Yeah ça c'est, hop l'éternuement de Daron, <rire> <rire> de par Dieu. <rire> On l'aime bien. Euh, non non, j'irai de ça et euh, ça m'a plus inspiré à un jour y vivre. Ouais. Donc motivé à, à donner le max en France pour euh, un jour pouvoir me dire euh, allez hop là, euh, je déménage six mois, je suis bien, un peu à la O'Marcy tu vois, mais dans un autre domaine tu vois. Ou alors. Euh, complètement dans le cinéma, mais pour l'instant, j'aspire plus à continuer ce que je fais sur Internet, dans la musique et le cinéma, si ça marche un jour, c'est du bonus. Cool. Vraiment énervé. C'est super inspirant. Moi, j'ai bien aimé dans des formats Insta, TikTok, etc., parce que j'avais regardé beaucoup de toi à l'époque, mais forcément, moi, celle que j'ai kiffé le plus, je crois que c'est une de celles qu'elle a le plus tourné, mais c'est celle du Bordeaux, tout dans le gosio, Ah machin. oui, euh, les, les chansons Payard, avec ça Freddy va. et Vincent. Ça, pareil, ça naît. Cette, cette chanson payarde celle-là en particulier, elle m'a Tordu de rire. Je veux pas. Non. C'est quoi Je veux, veux pas d'un verre au bar. Ah oui, je veux pas d'un verre au bar. Je préfère du Bordeaux. Euh, euh, euh, non, du Bordeaux. C'est quoi que j'avais dit Je suis en ouf. Du Bordeaux. Ah moi, t'avais dit tonneau, je crois. Je préfère, ah oui, je veux pas d'un eurobar, je préfère un, un tonneau, du Bordeaux, du Bordeaux, tout dans le gozio <rire> Exactement. <rire> Tellement que je me teins pas un cajot et je lui mettrai tout, tout dans le berlingot. <rire> Allez <rire> Le pire là-dedans, c'est que des gens, des fois, ils m'envoient me euh, des stories et, et je vois qu'ils sont en voiture, ils écoutent du son. Je fais, ok, j'ouvre la story, je me dis, ah, c'est quel son à moi C'est celui-là. Je <rire> Sur toute ma discographie ah ouais, C'est lui que vous écoutez J'ai ramené Jules, j'ai ramené PLK à Les filles, euh, ils sont platines, diamants, tu fais ça toi Merde. Mais non, ça fait kiffer. Mais euh, ça partait d'une un, séance d'écriture avec Freddy et Vincent. On a écrit un film euh, en, il y a 4 ans, qui est pour l'instant euh, pas encore en production parce qu'avec le Covid, ça nous a grave ralenti. Donc ouais. on l'a toujours. Il sortira un jour, c'est sûr. Mais pour l'instant, on l'a mis en stand-by, on, stand on en écrit un autre. Et en fait, quand on écrit ce film-là, euh, bah on avait tout le temps des inspi de cons qui partaient de tout. Et, euh, et à un moment, je, je lance une prod, je lance une vidéo YouTube. Et en fait, dans la pub, t'avais une musique un peu paillarde comme ça. Et là, t'as Vincent ou Freddy, je sais plus, qui, dit une, une, qui chante en mode paillard. Je fais oh, faut absolument qu'on fasse ça. Et la mission, la garde. Là. Mais venez ce soir, on enregistre des sons paillards. Et en fait, on les fait. Et dans la soirée, je regarde Twitter et je vois une meuf qui tweet euh, « Mister V qui est le beauf, euh, ça rend un beauf de ouf et tout machin, <rire> mais gratos, mais aucun rapport. » La Bastos, gratos ah ouais, ouais, ouais. Et je vois ça, je fais « Parfait !» Je vais faire comme si ce commentaire m'avait touché et, euh, et je vais répondre en, en trouvant un ah, micmac ouais. et dire en gros « C'est pas vrai, moi, euh, j'écoute plein de sons et je me... » me cultive de fou, ça n'a rien à voir. Regarde ce que j'écoute. Et là, et au final, bah, ça, ça a pété. Ça et... avait tourné ouais, de fou, ouais, hein. c'était l'usine à même. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça, c'était fou. C'était la première, c'était quoi Je.. Euh, ne propose pas du cidre, c'est de l'alcool de tapette. <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans mon slip C'est pas une cigarette. Mes fils et mes fils finissent dans une chaussette. Viens souffler dans mon chibre comme un genre de trompette. Allez Vraiment, vous avez. Eh hey, Vraiment, ça, euh, ça m'avait fumé, beau. ça. Ouais, ouais, mais ça, c'était fou. Après, Freddy aussi avait fait sa, sa version avec euh, la tarte, tarte au poil. Et, euh, et ben, ça avait bien pris. La tarte au poil, elle m'avait bien beau... eh, eh, Prends-moi la bon. bite et branche-moi <rire> Vous étiez bons, vous étiez bon. Fin 2016, tu sors une vidéo qui va marquer beaucoup de gens. Euh, je pense aussi beaucoup ici. Euh, le rap versus la réalité. Euh, je suis retourné voir en 2022, 41 millions de vues, hein, réussite énorme. Raconte-nous un peu la création justement de ce concept. Est-ce que tu t'étais entouré Comment est-ce qu'elle s'est développée un petit peu cette idée Tu nous avais donné des prémices tout à l'heure quand tu avais parlé justement de ce concept YouTube à l'époque d'expectations versus reality. Euh, C'était que autour de ça C'était quoi un peu le délire Ouais en fait je voulais faire un, un, refaire une vidéo euh, autour du rap. Parce que j'étais plein, en plein dedans. Je préparais mon album. Je faisais mais ça passe ou pas Et en vrai j'avais accumulé tellement d'expérience sur de ma rencontre avec les rappeurs, sur. Euh, mais au tournages ou même de ce que je voyais, et même le rap était tellement devenu et commençait réellement à se démocratiser à fond de ouf En France avec l'arrivée des Gradures, les machins, enfin tu te rappelles un peu cette époque entre 2015 et ouais. 2018 où ça y est le rap s'est rentré dans le top 1 Ouais ça balançait des freestyles à tout va, il y avait des, des MHD qui arrivaient, enfin c'était un truc où plus personne ne pouvait dire moi j'écoute pas de rap, t'écoutais obligatoirement un gars, tu vois même si, ouais. euh... et, et, et surtout ça se diversifiait tellement que même si t'aimais peut-être pas la trappe mais tu vois avec le développement ouais, des avais sonorités tout, des machins T'avais les mecs comme un f 5 qui ont ramené le truc à l'ancienne enfin bon. tout le monde, monde s'était pris un rappeur à un moment et, et, et, et consommait du rap tu vois et, et en fait moi je me dis bah c'est l'occasion de, de, de à la fois mélanger mes passions enfin ma passion pour le rap mais en même temps euh, ma passion pour l'humour et ça n'avait jamais été vraiment fait ce concept-là, et j'aimais toujours ce concept de montage où tu fais, euh, donc voilà, expectation versus reality, c'est toujours bien, ouais. bien foutu, j'aime bien... En fait, c'est bien appairé. segmenté, ça te laisse la liberté de pouvoir... Euh... Et t as, t as envie de voir la, la, la réalité, parce que tu dis, ah ok là il fait ça, ok là il limite un tel, ok Ah je sens que ça va être ça, ah non c'est pas ça, t'as grave des bonnes surprises, tu vois. Et, euh, et en fait je me suis dit, bah, tout simplement, allons-y quoi. Et euh, je me suis entouré pour l'écriture, je sais pas si à l'époque il y avait déjà Freddy Gladieux avec moi, euh, mais en tout cas, je me rappelle qu'il y avait... Est-ce qu'avec qui j'ai écrit cette vidéo Si ça peut t'aider, c'est sorti fin 2016, vraiment. Genre ouais, fin 2016. 2016, je sais pas si j'écrivais... Si je m'étais déjà entouré de Freddy. Euh, j'ai peur de, de, de rater quelqu'un. Mais dans tous les cas, euh, c'était soit Anis Nakash, soit Freddy Gladieux, soit Vincent Tyrell. C'est précis Non, pas du tout. merde j'avais écrit... Un de vous trois. Euh, voilà, c'est ça. J'avais écrit avec les gars. Non, en fait, je suis en ouf. Je crois que j'avais écrit vraiment avec mes potes de Grenoble à savoir tortose Sami et Théo parce que c'est avec eux que j'ai développé ma, cultu ma culture rap à fond et qu'on écoutait des sons de, depuis qu'on est petit et euh, bah je me rappelle très bien c'était tortose qui m'avait euh, aidé à, à poser sur le rappeur qui rappe hyper vite ouais. et il m'avait dit, c'est simple, la règle c'est que tu mets des M et des D et des L on m'a dit que le monde me demandera de me laver les mains et en vrai, dès que, dès que okay. tu mets des M, des D, des L, des consonnes avec... Euh, je crois que c'était surtout les D et les... Ça permettait d'accélérer un petit MDL, peu la, ça, le, le, ça, voilà. le débit Et ça permet ouais d'aller vite en fait et de facilement parler vite. Enfin bref, détail. Et donc, euh, et donc ouais, en fait, euh, simplement à partir de là, je dis bon bah... Euh, et voilà, je voulais aussi surtout montrer différents styles de rap que je savais faire. C'était aussi pour moi l'occasion de démontrer okay. que je peux euh, rapper vite, que je peux euh, faire des trucs chantés, que je peux... Euh, et aussi imiter, évidemment, c'était un truc d'imitation qui me faisait marrer aussi à faire. Donc euh, voilà, naturellement... Euh, ça s'est fait et je pensais pas que ça allait autant marcher. Ça a eu un impact autre que tes autres vidéos, genre celle-là ça Ah oui, ça, bon ça c'est coup... mon hit, c'est mon hit uh, intégral. Après il y avait aussi la police qui avait bien marché. Ouais. Euh, ma vidéo sur dormir qui avait bien marché. <rire> <rire> C'est euh, ça qui faisait ouais. rire aussi avec ce thème, parce qu'il était nul, et c'est aussi sur ça que j'aimais bien le podcast, c'est que tu pouvais prendre des thèmes pas ouf, et les rendre un... Et développer un truc, ouais. Les, les rendre golleries, tu vois, ça c'était marrant. Dormir. <rire> vrai que vous bon. aussi vous dormez, c'est pas fou quand même, comme concept. C est, c est bah, je commence la vidéo comme ça, je dis, euh, c'est quand même fou dormir, parce que quand tu quand es fatigué, tu dors, et quand tu te réveilles, es plus fatigué. C'est pas fou ça Allez, au revoir. Ouais, Allez, salut. <rire> Base. mais ouais, ouais. après le 2 a encore mis un step up au dessus parce que bah, on savait que c'était attendu mais on savait aussi qu'il fallait euh, progresser Deliré, ouais. et surtout euh, allez, on pouvait... il y avait des nouveaux rappeurs il fallait il euh, fallait y aller et, et voilà il fallait il fallait y aller à fond et euh, mais euh, c'était encore plus fou le, le 2 parce qu'il y avait en plus l'album du, du numéro 1 qui avait mar marché là j'annonce le deuxième album les gens, les gens étaient, les gens étaient, étaient chauds. Magnifique d'annoncer deux fois quand même dans... Ouais, là le pour le troisième, je sais pas quoi faire. <rire> <rire> rap de la socialité 3, non, je pense pas. Je pense que il me fait peur le rap de la socialité 3. Il me fait peur parce que... Euh... C'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre et surtout que je me suis un peu ôté de cette image d'imitateur, de rappeur parce que bah, je n'ai fait moi-même. Ouais, C'est ça. Et que si tu relances les gens sur... Euh... Enfin, tu leur renvoies re -re un truc où, gens, où tu imites des gens, ou tu imites des styles, euh, je l'ai fait vite fait avec MST sur mon, ma vidéo comme « ça, comme, ça, ouais, comme ça vient » où j'imite un peu des rappeurs, mais là refaire un rap réalité 3 qui est bien ancré dans, dans les codes de YouTube. Tu créerais un, le... un imaginaire collectif. C'est con, mais euh... après tu relances les gens sur « regarde, il, a, il, il imite un tel, il imite un tel, donc il a peut-être pas d'identité ou quoi ». C'est un peu mon but sur le troisième projet, c'est de trouver vraiment une identité encore plus marquée pour, me, pour ma musique. En tout cas, on espère que tu trouves une solution pour ce rap versus réalité. Non, mais ouais, il y aura ouais. un moyen, je pense, de... on, a, on a un concept, je t'en parlerai en off, mais qui, je pense, euh, peut, peut être euh, un bon format qui ne me permette pas de sortir non plus trop de, de, de, de, de, de, de ma nouvelle case de rappeur, tu vois. Trop oh, cool, trop cool. Tant mieux, tant mieux justement ouais, que bah. ce soit tu vois, des, des problématiques où vous avez, où vous avez réfléchi, peut-être déjà trouvé des solutions. Etc. Ouais, ouais, ouais. C'est chiant, mais c'est énervé. Du coup, 2017, forcément, l'un dans l'autre, fin de la première, euh, du premier album versus réalité, tu annonces un peu ton premier album et tu sors derrière une vidéo autour de cet album. Euh, que, euh, avec une vidéo où tu parles d'un truc réel, c'est la difficulté que ça allait être pour les gens de te voir comme un artiste mmh. et juger euh, une performance artistique tout un, en comprenant que ça allait pas être forcément du troll ou des vannes. Donc, ça va être un projet où dedans vous allez vanner, vous allez rigoler, tout ça, machin. Ça a été un, un bon succès commercial, euh, c'était quand un petit peu toi le, le, du coup, les premiers retours, premières critiques, sachant que tu as été un des premiers youtubeurs à un peu ouvrir euh, la voie de la musique comme ça, à sortir un projet tu vois Bah les retours euh, sur la vidéo ils étaient euh, pour le coup très bons. Euh, donc c'était euh, pour moi le, le plus gros pari c'était de dire aux gens, est-ce que vous comprenez ce que je, je veux dire quand je dis que je fais un album Il un côté vraiment à cœur ouvert que j'avais trouvé très... Ouais ouais, ouais, ouais. Euh... Et tout en disant euh, par contre c'est pas pour autant que je me prends pour quelqu'un d'autre, je fais de la musique. Mais par contre, euh, euh, vous ne vous étonnez pas si vous ne retrouvez pas euh, les mêmes vannes ou l'esprit humoristique euh, qu'il y a dans mes vidéos. Et euh, en vrai, c'était important de la faire pour que bah, tout le monde soit mis au courant et qu'on ne puisse pas dire, bah, il, il sort d'où ce, ce, ce nouveau Yvesick, tu vois. Ouais. Et, euh, et non, non, ça avait euh, bien été pris. Euh, juste après, ce, qui aussi, ce que j'ai aimé avec cette vidéo, c'est que j'avais fait une vanne sur euh, le fait que quand les médias rap parlaient de mes apparitions dans Planète Rap ou de mes freestyles, ils prennent toujours des photos de moi avec une perruque dégueulasse. <rire> <rire> Mister Village un énorme 16 avec une photo de moi en train de faire un grimace. Non, ça, ça décrédibilisait tout le truc, donc ça, ça m'avait fait marrer. Et ça m'avait bien sorti d'affaire, euh, parce que c'était les rap -élites, les machins, que j'embrasse évidemment c'est les poteaux, mais qui à l'époque, dès qu'ils avaient moyen oui, de oui. faire du buzz, Hop là, ça utilise euh, des bonnes des bonnes miniatures et, et éclatax. Mais euh, non non, bien sûr euh, qu'elle a été importante cette vidéo pour faire comprendre le message. Et, euh, et ce qui était bien, c'est qu'après l'album en tout cas a été bien reçu aussi parce que j'avais pas encore trop de sérieux à 100%. C'était un, un juste milieu de je vous voyez que je mets un pied dedans, mais je le mets pas entièrement pour pas non plus euh, griller des étapes. Ouais bien sûr. Et, euh, d'un coup, changer complètement ma DA et devenir quelqu'un d'autre. C'était ouais. important de faire les choses step by step. Et en vrai, moi, j'aurais peut-être pas été à l'aise non plus avec le fait d'être 100% trop prom dog Il faut, moi aussi, un, entre guillemets, un sas de... De décompression. De, voilà, entre les deux, tu vois. Pour qu'après, sur le deuxième, bah, on puisse sentir l'évolution de Ah, maintenant, il c'est 100% sérieux. Donc, on est beaucoup plus euh, dans un album rap euh, crédible et, euh, et authentique. Ouais, non, mais c'est une démarche que beaucoup auraient peut-être eu du mal à avoir, tu vois. Bah, peut-être certains que... auraient essayé d'arriver avec un truc déjà produit fini, Bien complet, sûr. tu vois, bah, boum. Moi, vu que j'étais le premier, je savais que j'allais euh, me prendre, tu <rire> vois, les, les premiers parpaings dans la porte tu pour vois. Tout le tu ouais. Donc, c'était euh, aussi une sécurité pour moi, mais euh, aussi un truc très sincère de... Euh... Non, j'ai envie, pla... envie de prendre la place à personne et je me vois pas arriver euh, comme ça, euh, comme si de rien n'était euh, avec un... Comment dire, un une identité de rappeur que personne n'a vu venir en fait tu vois. Et au final euh, ça va genre ça, ça a été à l'époque des, des, des retours sur l'album genre assez positif ah ouais, cool. ouais, ouais ouais complètement mais moi évidemment je voyais que les négatifs ouais. donc c'était je m'amusais à liker les gens qui me taillaient parce que je me disais euh, oh, je m'en fous en vrai regardez <rire> je m'en foutais pas du tout. <rire> <rire> Il a fait le démon <rire> Euh, je m'empêchais, je m'empêchais de regarder Twitter, je sais pas bien, mais en vrai, j'avais le seum, mais le, le, c'était normal et puis en vrai, c'était tellement mon bébé qu'en fait, quand tu travailles pendant deux ans sur un projet, toi-même, tu sais, tu le délivres aux gens, ta mode, il est à vous, c'est de la merde. Waouh, mais tu l'as même pas écouté <rire> en entier, <rire> c'est -ce super en dur quoi. <rire> Donc, euh, vu que j'étais le premier, que j'étais tout seul et que j'avais pas de, de mentor ou de modèle, euh, sur qui me reposait. T'as pas de référence, rien. T'avais pas de référence d'un mec qui était parti de l'humour, et quand en plus d'un humour où le gars il se met un peu, un peu se lit, il s'en bat les couilles, il a aucun, aucune gêne, à après s'habiller et, <rire> de... et se mettre derrière un micro et, et faire du rap. J'avais pas eu d'exemple comme ça. Le mec le plus proche de moi, à la limite, ça aurait été un Orelsan qui était ouais. dans la dérision, mais qui, a été, qui était quand même toujours premier degré dans le rat, tu vois. Bien sûr. Donc euh, vachement compliqué de vivre le truc tout seul et de pas avoir de référent et me dire putain mais lui ou, ou ouais. alors on allait me dire ouais mais au state regarde Je faisais, oui mais c'est pas le même marché c'est pas la même façon de penser et, euh, et voilà donc non euh, euh, en vrai euh, carrément la, la majorité c'était positif mais il y avait quand même encore un peu de, de, de, de personnes pas encore euh, trop, trop euh, convaincues ouais. et dis-toi encore que cette vidéo elle a dû faire elle a, elle a bien, je pense... Euh... Fait switcher les gens. Ouais, switcher pas mal de gens et calmer ce côté un peu négatif. C'est sûr. Ou tu vois, où des gens auraient pu dire « Ok, bon, j'ai pas trop aimé » ou « ça a pas peut-être été mon délire » mais au moins, ils t'ont pas pris genre pour... T'es en mode le clou. Non, ou thème, machin, non, quoi. et ça qui est agréable, c'est que beaucoup euh, se reconnaissaient... Enfin, se retrouvaient pas dedans spécialement. Mais personne n'a dit euh, « Ouais, il est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il fait euh, La gênance, tu vois. » Non, c'était euh, ouais. plutôt euh, « Ok, ça lui va bien. » Et vois. en soi, il a... Il nous a préparé à ça. En fait, c'est ça qui était bien avec moi, enfin Là où mon public, je kiffe, c'est qu'il capte assez vite. Donc, je suis content parce que je pense que le message passe assez bien. Et donc, du coup, c'était pas non plus trop compliqué. Mais il fallait. C'était important d'en parler. Carrément. Vous pas comme ça, du jour au lendemain, arriver et faire comme si de rien n'était. Et de, de, de, de lâcher un album comme ça. Moi... Ouais, bien sûr. Genre From Nowhere. Ouais. Euh, c'est sûr important. que ça n'aurait pas été aussi bien pris. C'est bien parce que tu as ouvert la porte. Et après, derrière il y a eu plusieurs créateurs qui ont un peu... Un peu ils sont embréchés dans la gouffre, hein. un peu comme quand euh, certains en 2011 ou avaient ouvert la porte des OP sur YouTube, <rire> avant que tout le monde s'y mette. Bah, ça... Bien sûr, dans, dans chaque domaine, on toujours des... Carrément. Mais ça avait ouvert du coup... Euh, une, une... La porte à une tendance, tu vois. C'est euh, la tendance que j'ai décrit vulgairement... Euh... Les créateurs de contenu qui font du rap égale on souffle, tu vois. Genre le délire qui avait suivi en mode « Ah, oh, ils s'y mettent tous et tout, nana, machin, on souffle. » Alors paradoxalement, moi, quand je voyais ces critiques, souvent, on, on te comptait pas toi dedans. Mais donc, du coup, toi, cette tendance, qu'est-ce t'en as pensé, justement Genre cette fameuse critique, cette fameuse phrase qu'on a lue sous dix mille variantes différentes. Bah, en fait, je pense que vu qu'il y a eu énormément, à un moment, euh, il y a eu énormément de créateurs qui s'y sont mis, je peux comprendre que ça m'a euh, envie de souffler parce qu'on se dise « Bah, ça y est, vous avez trouvé le, le, le, le, filon, le, ouais. le nouveau truc. C'est comme pour moi, quand les premières OP euh, NordVPN <rire> <rire> sont arrivées, j'ai dit « Ok, ils ont beaucoup d'argent, euh, mais là, je ne peux plus regarder vos vidéos sans, sans les voir. » Donc, euh, au bout d'un moment, euh, on souffle. Ouais. Voilà. Bah, je n'ai pas du tout comparé la musique à NordVPN. D'ailleurs, si vous voulez, non, je rigole. Non, mais dans l'idée, on, on comprend. Tu vois, y a, y a, y a, y a... c'est évidemment quand tu as une... Beaucoup, beaucoup de créateurs qui se mettent à, à proposer euh, des contenus musicaux plus ou moins travaillés. Parce qu'en plus, c'est ça le souci. C'est que souvent, des gens pouvaient arriver avec un truc. Euh, oh, bah, c'est bon, euh, c'est durable, ça va marcher. Oh, c'est bon, il euh, y a un refrain un peu entêtant, c'est cool. Mais en vrai, il y en a qui s'impliquent à moitié. Tu vois, là dedans ils veulent juste faire un délire. Et en fait, bah, ça peut énerver les gens, que, les gens prennent, que certains créateurs prennent ça comme un délire. Ouais. Alors que pour il y a beaucoup d'artistes qui se tuent à la tâche depuis des années à vraiment essayer de se développer une carrière artistique et que tu es des mecs seulement que parce qu'ils ont des abonnés euh, sortent un projet c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne musique c'est que je voulais un peu repartir de zéro ouais, okay. et pas en soi euh, profiter euh, d'une grosse communauté de gens qui au final aurait peut-être pas tout ce qu'il fait j'aurais dit ah c'est bon regardez je fais des clips à des millions de vues je suis grave j'ai tellement <rire> percé dans le rap bah oui non mais c'est sûr que tu as percé parce qu'il y a beaucoup de vues mais parce que tu as des gens qui regardent par curiosité mais c'est pas dit qu'ils qu ont acheté ton album tu vois et, euh, et en vrai euh... Non, voilà, c'est tout. Non, c'est vrai fait... ce que tu dis. Il y a, a chroniqueur il disait un truc assez intéressant en ce sens, dans, euh, qui, qui, qui, qui a un rapport avec ce que tu dis. Il disait, le rap, c'est une des seules musiques, voire peut-être la seule, où on donne autant de place et de visibilité à ceux qui veulent se taper un délire. Ouais. Et il disait, c'est comme si, genre, dans la musique française, on mettait en avant que des Patrick Sébastien, genre. Mmh. Tu vois Et il disait, bah... Que là, dans l'autre, c'était compréhensible qu'il y avait des gens qui aimaient le rap et qui prenaient ça au sérieux. Du coup, bah que ça dérangeait, comme Bien tu sûr, Bien euh, sûr. Pour, en fait, ça, ça, ça frustre aussi même le, les, les auditeurs et les viewers de, de, de, de voir des artistes qui kiffent euh, pas réussir peut-être à percer ou à, ou à être écoutés comme ils aimeraient qu'ils soient écoutés parce qu'ils soutiennent leurs artistes. Et voir des gars peut-être prendre ça à la, à la légère. Ah, légère ouais. Là où moi, justement, c'est pour ça que j'ai fait un peu en sorte de pas griller les étapes et de pas arriver du jour au lendemain et euh, me dire, euh, ah le rap c'est à la mode, c'est trop cool. Non, j'ai évidemment d'abord montré et surtout euh, naturellement voulu partager ma passion pour le rap. Et les gens euh, l'ont bien pris. Est-ce que, on change un petit peu de sujet, est-ce que tu as supprimé une partie de tes vidéos bien YouTube Bien sûr. De ta la sûr. chaîne principale ou pas du tout ouais. Bien sûr, d'ailleurs j'ai des messages en mode, <rire> c'est où cette vidéo C'est où cette vidéo Et eh bien c'est en privé. Non mais faux parce que... Alors, faux. Non, si tu as envie tu les laisses. Mais moi j'en sais pas beaucoup. Et vu que j'en sors pas beaucoup, j'aime garder un catalogue qui soit à peu près euh, clean. frais et qui vieillit pas trop. Il euh, y a un, ah, évidemment un peu de honte des fois sur d'anciens projets où je me dis mince, aujourd'hui euh, ça a mal vieilli ou euh, j'ai pas envie que les gens, euh, et, quand ils tapent mon don, ils tombent sur ça en ouais, premier et ouais, qu'ils ouais, ouais. disent ah ok c'est ça Mister V. Donc je veux garder un catalogue qui soit assez clean. Maintenant, euh, tout le monde, enfin très souvent on réupload mes vidéos, euh, alors, même si elles sont en privé, donc en vrai tu peux tout trouver. Finalement, tu peux tout trouver. Mais, euh, mais ouais, je pense que vu que je n'en pense pas énormément, euh, j'ai besoin d'avoir un truc qui soit quand même assez, assez clean là-dessus. Hein. Parce que moi, si je t'avais posé cette question, c'est parce qu'en en fait, avec toi, j'ai un paradoxe qui est assez drôle et je pense que beaucoup de gens doivent l'avoir également. En fait, j'ai l'impression de te voir assez régulièrement, que ce soit sur les réseaux, dans des sketchs, dans des séries euh, ou autres. Mais au final, sur ta chaîne principale, sans compter quelques vidéos qui ont pu être supprimées, t'as à l'heure actuelle à peine une trentaine de vidéos <rire> seulement en genre plus de 10 ans et t'en sors à peine une ou deux par an. Est-ce que ça te convient ou est-ce que t'aimerais revenir peut-être un peu plus souvent dessus Est-ce que tu trouves que t'as dépassé peut-être ce niveau de simple youtubeur ou est-ce que c'est devenu genre pour toi peut-être juste un média comme un autre sur lequel tu reviens de temps en temps C'est quoi ton non, rapport avec non ça Non, non, parce qu'en plus je continue de consommer YouTube, tu vois. Mais ça va très vite aussi, en fait aujourd'hui YouTube, pour les gens c'est normal de sortir deux à trois vidéos par semaine ou, ou de sortir trois vidéos par mois. Moi ça n'a jamais été mon cas, j'aime prendre mon temps, pas prendre mon temps mais au, du moins sortir des choses qui me semblent bonnes quand c'est prêt en fait tu vois. Et aujourd'hui j'ai ajouté pas mal de cordes à mon arc ouais. avec la musique, avec aujourd'hui des développements de séries et de cinéma, bon, qui pour l'instant sortent pas donc on se dit bah qu'est-ce qu'il fout <rire> mais en fait on écrit en fait et quand écrit c'est dur d'être sur trois projets en même temps et de s'impliquer dans une vidéo que tu veux vraiment bien faire. Ouais. J'ai pas envie de faire un truc où on sente que je suis à demi, ouais, ouais, pas à à demi impliqué, vois. pas totalement dedans voilà. parce que ta tête est déjà prise en fait ça. Et Aujourd'hui, il voilà, y a le développement euh, de la marque de pizza, il y a le, la préparation d'un troisième album, il y a euh, ma chaîne YouTube aussi, peut-être Twitch. Il y a pas mal de choses qui se préparent et c'est pas évident pour moi qui en plus fait mon propre montage, qui réalise mes trucs, qui écrit mes trucs, d'avoir de, de, la main sur tout en fait. Donc je préfère à un moment. Euh, proposer du, du, du contenu quand c'est prêt et que je me sens prêt, plutôt que d'envoyer des, des bastos pas complètement, euh, pas, pas assez travaillés, tu vois. Et je sais que mon public, ils, ils sont assez réceptifs de ça, ils disent bah, « on le voit pas souvent, mais quand on le voit, on n'est jamais trop déçu ». Ok, ouais. Et je préfère ça… Quand il revient, c'est bien, ouais. Je préfère la, la rareté euh, X qualité que la surexposition… Euh, X, euh, la, la, fin on se lasse, quoi, tu vois. Et toi, à titre personnel, t'aimes toujours YouTube Genre t'es content YouTube, Quand t'as une, une vidéo et que tu la sors sur J'adore, j'adore, Là, quand j'ai sorti les, ma vidéo sur, sur Kevino de La Mama, j'ai surkiffé la sortir. Quand j'ai sorti La Police 3, bah, j'étais aux anges parce que je venais de sortir trois semaines de montage, comme je t'ai dit, à non plus finir. Et je la sors, et ça sort enfin. Maintenant, euh, j'aimerais trouver euh, un équilibre. Parce que c'est vrai que là, tu vois, là, je pars deux mois bosser mon album. Je vais revenir, je vais, je vais me remettre, remettre à YouTube. Et j'ai des gens qui ont des attentes dans un peu partout. tous les différents domaines, tu vois. Des gens qui me disent c'est quand le prochain son C'est quand euh, qu'on te voit dans un autre film C'est quand qu'on te revoit dans une série Est-ce que tu vas avoir un jour ta série à toi Et donc tu te dis bah ouais, c'est vrai que d'un côté, j'ai envie de faire des trucs un peu plus. Euh, pas gros, parce qu'en soit YouTube, c'est gros toujours, mais. Des, en fait, j'ai envie de, me, de réussir d'autres paris. Ouais. Tu vois. Okay. Et le prochain, pour moi, ça serait peut-être. Euh, d'avoir mon film, ma ouais, série. Tu... Ouais. Un petit film, un truc cinématographique, et ça, ça J'ai pas envie de délaisser YouTube, mais ça demande du coup du temps d'implication dans un autre projet, en fait. Donc euh, c'est pour ça que je suis moins présent et que bah, je peux moins poster. Enfin, simplement. On espère qu'à terme, après peut-être avoir tenté tes séries, films ou autres, euh, que non, mais en vrai, YouTube, je pense... ça, ça a trouvé une routine. Tu vois. Si, si je m'intéresse à Twitch, c'est aussi pour euh, peut-être euh, me découvrir... Euh, un plaisir à faire des vidéos peut-être plus euh, pas de réaction mais des trucs plus enfin plus pas plus facile mais plus ouais, plus léger plus léger et plus euh, bah, dans, dans l'instant là comme tu peux beaucoup voir sur YouTube mais que moi j'ai pas été euh, j'ai jamais fait de vidéo ouais, comme ça je viens pas de ces là, moi je du sketch je viens du format euh, écrit euh, tu le comme direct je dis, le tac tac et tout machin, c'est que... c'est pas un truc que que j'ai l'habitude de faire j'adore le faire sur les chaînes des autres mais moi pour moi à chaque fois je me dis OK ça pourrait être bien je fais non moi je le ferais peut-être pas aussi bien que les autres, enfin, c'est un truc très naturel, il ah, faut, que... faut, faut l'avoir, il faut avoir cette fibre là tu vois. Squeezie est très fort pour ça, est-ce que moi j'arriverai tout seul à raconter des histoires et à me marrer tout seul Ça aussi qui est technique tu vois, c'est un vrai taf tu vois moi je trouve, c'est un vrai talent. Ouais, moi je pense que ça pourrait être pour toi, j'espère je, je, je, que tu serais un bon streamer ou alors un bon conteur, euh, un bon storyteller. Ouais, pff, je sais pas, on verra. Dites-le dans le chat. Rappelez-vous de quoi Non, non. non. Ah, ah, ça se fait pas hein, franchement. <rire> Rappelez-vous des paroles de Zack. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses un peu as, du coup de la nouvelle génération de youtubeurs ou de créateurs de contenu un petit peu J'avais posé cette question à Cyp Cyprien parce que du coup, je l'ai posé un petit peu également euh, en gros ce que je disais c'est que les youtubeurs qui ont maintenant un peu euh, la trentaine et qui avaient commencé il y a plus de 10 ans, ils ont eu euh, des patterns que j'ai appelés des patterns un peu classiques où ça leur a permis pour certains d'être un tremplin euh, pour accéder à la scène du spectacle, à la télé, mmh. euh, des fois sur des séries ou des films. Euh... Aujourd'hui, ils ne veulent plus sortir de, de YouTube. est ce que j'allais dire, J'ai dit, on a moins sentiment pour les nouveaux qui ont l'air de considérer au final Internet, YouTube, Twitch... Comme la finalité. Comme des médias à part entière, exactement, des finalités, et qui se suffisent à lui-même. Qu'est-ce que en penses toi un petit Bah, je suis, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Après... Euh, moi, c'est parce que j'ai grandi avec la télé aussi. J'ai grandi en allant au cinéma. Les jeunes de YouTube d'aujourd'hui, c'est pas... Ils ont été au cinéma, ils ont connu la télé, mais c'est pas le média, pour eux, qui les fait rêver. Et je pense que même la télé, ils n'ont peut-être pas trop grandi avec, tu vois. Donc, ça ne m'étonne pas et je comprends, et en soi, même moi, j'ai ces envies-là, mais c'est parce que c'est des casques que j'ai envie de cocher. Ouais. Mais en vrai, si je fais du cinéma, ça pourrait être sur peut-être une plateforme et pas obligatoirement être en salle ouais, de cinéma. Carrément. Et aujourd'hui, tout, tout se regroupe, tu vois. La télé, tu peux la regarder sur YouTube. Le, le cinéma, tu peux en voir sur YouTube, euh, ou, ou les plateformes, ou Netflix, tout ça. Donc au final, est-ce que euh, quand je, je, je dis que j'ai envie de faire des trucs euh, plus gros, c'est obligatoirement hors euh, de, de, de YouTube Non, pour moi, tout se ressemble aujourd'hui. D'accord. En fait, tout commence à devenir un seul et même canal. Tu vois ce que je veux dire Tu peux tout faire euh, sur Internet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, pour moi, Internet et cinéma et télé. Pour moi, tout se ressemble. Je fais des vidéos pour Canal+, fin des, des émissions pour Canal+, avec MST. Tout le monde les voit sur la chaîne du Beagle. Donc, au final, j'ai beau faire ça en télé, euh, bosser avec une chaîne de télé, au final, je suis sur YouTube, mes vidéos, les, les gens les voient sur YouTube. Donc, il y a une ligne, il y a une très... C'est intéressant, tu parles en de moins en... diffusion, toi, Il y a peu. de moins en moins de frontières, tu vois, entre ce truc de... Ouais, bah, pour moi, c'est devenu ça, en fait. Il y a évidemment un, un, tru un truc, comment dire, un statut qui, qui, qui, qui paraît plus haut ou plus fort quand tu es au cinéma. Mais au final, les gens qui regardent YouTube, aujourd'hui, enfin, il y a plus de gens qui regardent euh, euh, Squeezie que de gens qui voient des films de Marcy. Oui. sais ce que je veux dire euh... Donc en vrai, euh, je comprends aujourd'hui que les jeunes, ça, ça soit pas une finalité pour eux que d'être en télé et euh, d'être au cinéma, parce qu'aujourd'hui, bah, ça a pris tellement d'ampleur, mais en même temps, tout se retrouve, ouais. parce que euh, euh, Lupin, je le regarde sur la même télé que sur laquelle je regarde ton podcast. C'est ce que je veux dire. Enfin, c'est maintenant. Euh... C'est le sens un peu de l'évolution pour toi aussi. C'est un regroupement peut-être un tout peu. Tout est regroupé dans un seul canal pour moi maintenant, enfin dans un seul média qui est un peu ce truc. Euh... Euh, à part la scène. Où, mais même la scène, tu peux l'avoir sur les plateformes ou, ou, sur, ou sur, sur les réseaux. tu vois. Donc pour moi, il y, y a un truc un peu flou aujourd'hui de... Euh, ça n'existe plus vraiment l'évolution après YouTube. L'évolution de... Tu pars d'Internet et tu finis autre part. Il enfin, y a un truc... Que, tu vois, Michou qui fait dans Sagles Star. Ouais. Euh, bah, les gens se sont rappelés de ça, mais on n'a pas dit... Ouais, avec la percille, il a percé, il l'a fait dans Sagles Star. T'as ouais. capté ouais, C'était C'est vrai, c'est euh... vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était plus euh... Ah, dans ce que les stars, ils ont mis chou putain, ils ont percé moi, d'un ils, Sucléstar... tout, toi, tu sais pays, sais ils ont pris chou. C'est plus du tout comme avant où t'as une sorte d'ascenseur euh, social. Je sais pas comment on pourrait le dire, mais... Ascenseur social dans la, de, dernière... la création de contenu, ouais. Tu vois, c'est plus comme avant. C'est vrai. Mais je pourrais pas dire que c'est mieux ou moins bien, hein, c'est différent, ça évolue. Je, je serais le pire boomer à dire ça, mais pas du tout. Et moi, je suis un gros consommateur encore de YouTube. Et euh, je trouve que ça a même bien évolué parce que aujourd'hui, bah, t'en as pour tout le monde, tu vois. En as pour, euh, tu peux tout voir sur YouTube. À boire et à manger. Exactement. Ça fait plaisir. Bah, en parlant de YouTube et nécessairement d'Internet. On t'a rarement vu sur Twitch, en dehors de ouais. quelques émissions ici et là, Radio Sexe notamment. ta Radio Sexe, Radio Sexe, j'avais adoré. On avait bien bien rigolé ah, à l'époque. Ouais, bien déliré. Est-ce que du coup, et même si tu nous as un petit peu indirectement répondu pendant cette émission, c'est une plateforme qui tente un peu, est-ce qu'on pourrait peut-être à l'avenir avoir Yvick dans une émission, ou peut-être un plateau, ou tenter un truc chez toi, ou un projet en lien Comme avec... je t'ai dit, j'ai un bureau, euh, un building, j'ai un bureau avec, euh, où on est deux, et dans ce bureau où on n'est que deux, j'ai mon bureau à moi, et qui est, euh, est futur euh, studio euh, de vidéo Twitch, voilà. Donc l'expérience va être faite et j'ai déjà une chaîne Twitch qui est Didier Lezozo, abonnez-vous. Euh, euh, C'est vraiment Didier ouais, Lezozo J'avais fait ça sur un délire et je crois que je vais continuer avec ce nom. Euh, Twitch.tv ma... slash Didier Lezozo. Ça me tue de me dire que peut-être je peux développer un... un personnage, ce sera toujours moi, mais juste... En fait, je commence Loki, tu vois. Comme dans le mode... Bon, on voit si c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas la pression de se dire attention, il fait que débarque, sur, débarque sur Twitch, préparez-vous ouais. à du non Ouais, ça va être big, non, ça venir, ouais. Alors que peut-être, euh, je vais jouer à SimCity, ça va être pas fou et tu vas pas jouer à SimCity du tout. Vraiment, enfin, je vais jouer à FIFA ou Touquet, voilà, c'est tout. Euh, mais je vois bien ce truc de, de, de, de, de converser Enfin, il n'y a pas que du jeu vidéo en fait aujourd'hui. Donc, c'est ça qui me fait kiffer, de... parce que je ne suis pas un gros, un gros gamer. Non, pas tu pas peux parler, school, tu peux réagir à quelque chose. Peux tu même peux faire des potes. Un, un podcast. Moi, j'ai envie peux... d'inviter des potes. Et me taper des barres avec mes potes et le chat. Et le chat, non mais évidemment oui voilà et, et avec le chat euh, me taper des barres, je kifferais ça moi. Et en plus tout que moi j'ai j'ai des potes de tout milieu, de tout horizon qui sont pas connectés à Twitch, tu vois, je kifferais euh, ramener PLK et qu'on délire, je kifferais ramener euh, Joe Cohen et qu'on délire. Mais parce que on a euh, je pense j'ai ce truc là où je peux ramener euh, euh, des gens qui n'ont rien à voir avec euh, ouais. euh, ce game là et qui savent qu'avec moi, ils vont pas se trouver dans un c'est pas, pas un guet-apens où ils vont devoir jouer, où ils vont devoir... Je dis pas que les émissions c'est ça, mais peut-être que des fois, ils sont... tu peux avoir une a priori sur... Putain, Twitch, je, je, je comprends pas, il y, y a le délire de chat, il y a... Oulala, là là, c'est en live, attends, ouais, mais, ça fait peur un peu, passe, ça peut faire de... peur. Enfin, ouais. Ça peut faire peur, tu vois. Parce que vous, vous maîtrisez le domaine et tout, mais quand on est un peu extérieur à ça, des fois, c'est en mode de... Le public c'est pas le même public que, que la télé, que tout ça donc Est-ce qu'ils sont, est qu sont durs Est-ce qu'ils font en sorte de et Des fois sur de Twitch ils sont, des fois sur Twitch sont méchants méchants on va pas... C'est ça tu pas vois, il y a ça. une liberté d'expression qui est, qui est énorme donc ça peut être plus flippant Puis quand tu vois le chat et que tu vois je sais pas, un ou deux commentaires pas ouf Ah t'es en pleine émission, peut-être que, peut que ça peut perturber tu vois ouais. Donc euh, moi en tout cas l'expérience me tente, là je pars cet été pendant deux mois mais à la rentrée petit setup qui a qui va être fait euh, d'ailleurs par euh, quelqu'un de l'équipe de Gotaga qui m'a énorme ça. qui m'a qui, qui m'aide donc euh, donc voilà on verra où ça où ça mène peut-être cool. que j'aurais acheté tout ça pour rien non essaye mais, je pense que tu prendras mais, euh... je, je, je je vois un peu ta personnalité je pense que tu mais, mais, mais, mais par contre je me vois pas twitcher euh, comme un, un pur euh, un pur streamer euh, pro, tu vois. Oui, tu feras pas 6 heures par jour, non, mais... Non, juste... De temps en temps, un rendez-vous par semaine, ça me ferait marrer, tu vois. Ouais. Ouais, c'est déjà pas assez, mais je ne me vois pas faire vraiment ça tous les jours parce que... Sûr. Parce que euh, j'aime bien aussi avoir du temps pour mes autres projets, évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Non mais tant, je pense que tu, tu prendras un petit peu goût. Je kiverais faire GeoGuessr, mais je sais pas si c'est encore la mode. Ça se fait. Ça se fait encore j En ai fait, en live, moi, ça se fait. Il okay. y a même euh, un site, peut-être, il te servira. Il euh, y a un site qui s'appelle Jetpunk. Et Genpug, c'est un site. Alors, c'est pas du géographier, mais c'est des quiz. Genre, ok. T'as un nombre de quiz sur un nombre de sujets absolument monstrueux. Bah, je vais tout faire, moi. Genre foot, géographie. Ah, oui. euh... ouais, je vais, en fait, je vais faire tu tout sais. ce qui est possible de faire sur Twitch. Et tu verras, genre, genre, c'est trop cool de faire, faire. Euh, en live. Je sais que les gens, ils aiment bien en général. Okay. Ouais, genre, c'est assez bien. j'ai je... as pas, pas mal de potes dire. qui regardent en plus beaucoup de gens. Et moi, j'ai me... pas encore pris le truc de regarder pendant. Parce que j'ai pas encore vraiment pris le temps. Mais ça m'arrive d'en regarder. Hein. Mais, euh... mais je vois des potes, des fois, ils mettent ça et pendant trois heures. Ils font un peu leur vie, mais... Ils... ils mettent en fond, ils écoutent, ils regardent. Ils écoutent, ils sont dedans et tout, machin. Ouais, c'est euh, cool. Je suis très, euh, très curieux. Un peu la vibe, un peu la vibe. Euh, en 2020, sort MVP, euh, du coup, ton, ton second album. Mm. Je suis retourné voir quelques critiques, et de manière unanime, euh, sur pas mal des sites qui font des critiques, qui analysent un petit peu. Euh, les gens ressortent euh, et parlent de l'évolution en termes mm. de direction. Notamment des choix des prods et tout, on sent le step up par rapport à W où tu nous avais dit que c'était faire un petit peu ghetto et tout, avec tes potes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mmh, on on les... mentionne un part et tout, ouais, l'enfer. C'est ça, tu vois, alors là on sent l'évolution. Il euh, y a aussi de très bons feats, Jules, PLK, en passant même par Laylo sur la réédition, d'ailleurs que je mmh. connais depuis hein, 10 ans. Euh, ouais. C'est ce que j'avais vu, des gens ne le savent pas. Est-ce que ce, ce projet a permis de t'affirmer un peu plus musicalement, de, de pousser le truc un peu plus loin de... Bien sûr, c'était encore plus stressant que le premier parce que... C'est ce... ce que je dis à chaque projet parce que le prochain, je dis pareil. Je dis, ah, c'est encore plus stressant que les deux premiers. <rire> <rire> ça sera toujours stressant. Je suis trop stressé, c'est fou ça. Non, non, euh, le... le second avait un... Un... Me... me rendait plus stressé parce que euh... tu dois confirmer un truc. Je, je dis pas qu'avec le premier, j'avais tout pété, c'est bon, j'étais. À... Mais il fallait asseoir ce truc de ouais. je peux le faire et, euh... et je voulais. Vous, a... Vous, a... Vous pourrez plus dire que je peux pas en faire partie tu vois. Ouais. C'est pas juste les youtubeurs qui essayent non, quoi. Et les filles évidemment m'ont complètement euh, poussé à ça et m'ont carrément aidé tu vois. Mais je voulais même moi dans, la... dans les textes, dans ma façon de rapper, dans mon flow, bosser, bosser le truc à fond pour euh, redonner, rendre un projet le plus qualitatif possible. Donc euh, J'ai bossé dans la salle du temps deux ans, je suis parti à LA, je suis parti à Montréal, j'ai bossé à Grenoble, enfin, vraiment je me... je me suis inspiré de tout ce que je trouvais. Quand... J'avais un, un calepin, j'écrivais tout, tout plein de mots dès que je, dès que je découvrais un mot. J'ai vraiment fait en sorte de, de, de, de, de bosser le match. J'avais 120 sons que j'avais enregistrés. J'en ai sélectionné euh, à la fin 18. Mais il a, il a fallu vraiment euh, que j'aille au bout de moi-même. Et, euh, et oui, les retours du coup, ont vraiment noté une évolution et c'était le but. Je n'avais pas le choix de faire euh, moins bien ou pareil. Ouais. Mais par contre, là où il y a un parti pris qui a peut-être plus... En, qui a encore du travail à faire, c'est qu'en fait je suis allé dans un panel de chansons très différentes les unes des autres pour ouais. aussi que tout le monde s'y retrouve et que chacun ait un peu son son, sa vibe et puisse capter le, le message qui était euh, « bah, ça y est, euh, maintenant euh, je, y mets, euh, je mets les deux pieds dedans, tu j'y vais à fond ». Donc c'est pour ça qu'il y a des sons très éclectiques où ça peut passer euh, d'une trappe à un, une zumba qui revient ensuite euh, sur un son plus mélancolique et qui termine par un piano voix sur ma grand-mère. C'était euh, un parti pris. Euh, là sur le prochain, l'objectif c'était vraiment d'avoir euh, une vraie identité. Je pense plus plus plus riche, plus marqué, plus marqué. Ouais, ok. Là où sur le deuxième, le deuxième c'était premier, je dirais c'est une playlist de mes styles préférés. On va dire ça. Le second c'était un album de avec. Aussi, pareil, une sorte de, de, de panel de tout ce que je sais je, faire. Je vous donne tous un peu à manger en fait. C'est en fait, ça, et pour que vous compreniez le, le message. Et le troisième, ça sera euh, le restaurant, il est très select. Non, je ouais, est... <rire> ouais. voilà. Ou alors, si on veut rester sur cinéma d'un restaurant, c'est un restaurant italien. Ouais, voilà. <rire> <rire> non, mais vous... Parfait, parfait. Parfait, <rire> avec des pizzas, achetez ma pizza. <rire> hop là, et hop là, <rire> vpn pas du tout. <rire> Mec ce pas ce produit <rire> aléatoire <rire> Il n'y a rien à voir Waouh ma coque, incroyable <rire> Ça a rien à voir Ça me brûle bordel Mais non non, c'est exactement ça Meilleure métaphore Magnifique. Ça fait super plaisir. Est-ce que tu vois, du coup, vu que ça fait un peu maintenant que deux ans que celui-ci était sorti, etc., donc forcément, la question naturelle, c'était est-ce qu'il y aurait pour y avoir une suite Forcément, tu, dis, tu nous dis oui. Euh, moi, la question, c'est avec le Covid, j'ai l'impression. Tu, tu me dis si j'ai tort parce que du coup, c'est juste avec les recherches que j'ai fait J'ai l'impression que t'as pas eu, pas pu assez, en tout cas, peut-être faire, faire, euh, faire de concerts pardon, et retrouver ton public sur scène. Le Covid m'a clairement causé une, une semi-dépression, je pense, parce que vraiment, je devais partir en tournée. Donc, le 30 janvier, 30 31 janvier, je suis un ouf, je l'album l'album, le... fin mars, début avril, je partais en tournée. Okay. Donc, une... à... Quand Macron annonce qu'on est confiné, Mi -mars, je suis ouais. en répète, et je dois rentrer après chez moi, alors que 4 jours ou 5 jours après, je jouais à Reims, il me semble, et vraiment je suis là comme ça, répété, et là on voit le message, je fais, euh, du coup, euh, je fais quoi là je... Là dans 4 jours, on joue où en fait euh, Je joue sur mon canap. Ah oui. À, tu veux, tu veux. à Patrick. On joue pas. À mon chat Patrick. C'est qu'est-ce qui se passe Et donc en vrai non, voilà, fin de répète. Et hop, je rentre. Et là d'un coup, je suis chez moi. Comme bon, comme tout le monde. Hein. Je me sens pas tout seul là-dedans, mais à devoir du coup bah, bah pas vivre la tournée, mais en plus la repousser et la repousser et la repousser et la repousser. Au bout d'un moment, j'ai fait bon bah la prochaine date que je pourrais faire, ce sera peut-être un an et demi ou deux ans après l'album. J'ai pas envie de, de jouer un spectacle à moitié euh, avec un engouement qui est moindre. Tu ouais, vois, ouais. euh, t'as ouais. envie que les gens ils aient l'effervescence de la sortie de projet quelques semaines avant, que les gens soient dans le mood. Ouais. Là, t'arrives deux ans après, les gens ont peut-être oublié les paroles. Tu ouais, c'est ça. Vous, vous voulez que je vous mette le texte ou euh, vous avons <rire> vous en rappeler Qu'est-ce qui se passe Tu <rire> vois, enfin, sais, truc vient de sortir depuis six semaines. ils ont écouté fois, il a envie ça. de le voir en vrai. Alors que là, il y a un an et demi, à non, voilà, un ils un peu sont peu déjà plus... passés à autre chose. Peut-être que, tu sais, c'est, ils ont peut-être même plus envie de venir au concert, ils revendent la place. Enfin, c'est un truc qui allait être un peu déceptif. Comme pour eux, comme pour moi. Donc, euh, j'ai préféré annuler parce que je, je me dis, je préfère av revenir avec un troisième projet et avoir en plus masse de nouveaux sons et proposer un truc euh, encore plus, bo plus, bo plus bossé parce que j'aurais eu l'expérience aussi de. J'ai pu jouer sur euh, scène un peu là avec PLK, euh, notre son, et d'avoir un peu pu euh, prendre la température euh, des différentes expériences que j'ai eues pour après, sur le troisième euh, album, revenir avec une tournée beaucoup plus euh, riche en sons, mais aussi en. En énergie, enfin comment dire, en envie, parce que là, frère, ça fait trois albums. Bah oui. C'est bon, <rire> maintenant, je vais y aller. La dalle un petit peu. Ah, de ouf, de ah, ouf. Forcément. T'as fait un petit peu de scène, j'ai l'impression que c'est quand même aussi un. Bah ouais, mais moi, j'en ai fait beaucoup en humour, et en musique, c'est encore une autre expérience, et j'ai trop envie de la vivre. En plus, en tournée, quand tu t'habitues à ça, à, à jouer dans une ville, dans une autre, ça doit être incroyable. Et j'ai rêvé, rêvé de ça, et j je touchais du doigt, et malheureusement, le Covid me l'a enlevé, mais il y a eu des gens pour qui ça a été beaucoup ouais, plus dur, dire. donc. Euh, je me plains pas non plus. Incroyable. Forcément, euh, comme euh, toute bonne chose, il euh, y, y a une fin à, à, à tout, on va dire. Euh, donc du coup, j'ai envie de clôturer euh, mmh. cette émission par une question, une question peut-être un petit peu plus d'avenir. Euh, je vais en profiter pour te demander, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, t'attend et qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu te souhaiter pour ces prochains mois, cette prochaine année Alors, Ce qui m'attend, euh, là, dans, dans, dans, les, dans les mois à venir, euh, comme je te disais, c'est que je pars... Euh sur le continent nord-américain, pour préparer ce 3 album. Alors, il n'y a pas de date du tout. C'est vraiment... On commence... C'est les prémices. Euh, comme je t'ai dit, il y a à la rentrée euh, différents projets. Euh, on a écrit euh, 4-5 vidéos avec les gars pour YouTube. Donc, euh, YouTube, cool. vraiment, ça revient. Très bien. Mais ça va être des, des, des gros projets. Euh, J'ai toujours mon show sur Canal+. On sort euh, un nouvel épisode, là, bientôt encore. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre On sort... Des nouvelles pizzas euh, pour la Coupe du Monde. Trop bien. À plein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a pas mal de, de, de trucs mais, qui de sont cachés. Il y a de Oui, pardon, excusez-moi. Euh, un projet de série. Euh, inspiré de pas mal de... Bah, je ne peux pas le dire maintenant, mais en vrai, il y a une série pour les plateformes qui est en cours d'écriture. Et un film euh, issu d'un de mes personnages YouTube. Trop bien. Pour les plateformes qui est en écriture aussi. Attention. Voilà. Incroyable. Plus euh, donc un film qui est déjà écrit, bref, qui est euh, aussi euh, dans les starting blocks pour être envoyé en prod. Et euh, Twitch, on verra où ça mène, mais en tout cas, il y a une envie. Je ne dis pas si ça va vraiment se, se, se, se concrétiser, mais il y a une envie. Euh, donc voilà, on va me voir un peu partout, j'ai l'impression. Ouais. Mais euh, je vais toujours dans cette, même, dans, ce même, dans cette même énergie de faire les choses bien et qualitativement avant, euh, avant d'en faire euh, de partout et que ce soit peut-être moins bien. En tout cas, je serai pas euh, partout, mais je vais essayer d'être un peu plus euh, présent sur YouTube en tout cas. Et dans ce qu'on pourrait te souhaiter, c'est que du coup, tout se goupille correctement, tout sort à peu près comme tu veux, que tout puisse bien dans aller. Ouais, et que on, je continue à prendre du plaisir à, à le faire. C'est ça qui est, le, qui est le plus important parce que plus tu grandis, plus tu vieillis et plus tu aussi peux te lasser. Ou... Moi, j'ai la chance d'avoir ce, cette casquette euh, très, très large euh, de youtubeur à rappeur à yolo euh, euh, <rire> en passant par euh, bah, stand up -er à l'époque mais euh, je suis passé par plein de, de différents euh, tafs et, euh, et du coup j'ai pas encore euh, je suis pas encore arrivé à cette limite ouais. de euh, où je me frustre, où j'ai plus envie de rien faire et tout donc non j'espère je, je, en tout cas continuer à avoir euh, ces, ces projets extrêmement différents euh, mmh. Et j'espère aussi euh, pouvoir euh, un peu plus encore bosser à l'étranger, parce que je kiffe vraiment euh, bosser aux States. Grave cool, énervé ah, sur ces quelques paroles, on arrive gentiment à la fin. Merci à toi. Merci, Isaac. Yves, merci ça m'a fait super bah, ouais, plaisir. C'est la dernière en plus. Ouais. Franchement, ça clôt une saison de 35 épisodes vraiment très, très dense. Je te remercie vraiment d'être venu. Je trouve qu'on a vraiment tout abordé. Ah, bah, bah, a... voilà. C'est bah, hein. mieux que c'est le psy. C'est fou, ça. <rire> Et ça, ça coûte moins cher. <rire> coûte... ce que je paye hein, pour être là. Euh, <rire> Et le parking. Euh... <rire> non, bah, franchement, mec, merci énormément. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Je sais pas si t'avais vu un peu les gens, ils avaient vraiment. Bien sûr, bien voir sûr, j'avais vu, t'avais annoncé ça sur Twitch. <rire> T'as vu, c'était. Euh, ouais, c'était stylé. <rire> let's go, let's go J'étais <rire> quand même bah, J'espère que j'ai pas été euh, trop long. Non, de mais, mais, fait, moi, es c'est mon bien. souci. Hein. Moi, quand je parle, je, je m'arrête pas parce que j'essaie de tout expliquer. Et ça, mon, mon agent elle me dit à chaque fois Tu sais que tu peux arrêter ta phrase deux minutes avant. <rire> <rire> et là, t'as été très bien. En non, fait, ouais. Zakharov Live, c'est une des particularités que j'aime bien, c'est qu'on, euh, ce que j'explique souvent, mais euh, on veut prendre le temps justement par rapport aux autres formats euh, où euh, soit c'est très court, donc du coup tu, tu peux pas beaucoup développer, ou alors à l'inverse des formats plus télé où euh, t'es coupé, une page de pub, ja ouais. Jacqueline de la Conta. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. ça. Alors là, mec, c'est une heure, quai, là, ça va faire quasi deux heures en fait, et du coup deux heures où, euh, boum, tu vois, as, t'as eu la place. Ouais, c'est ça que vraiment tout que, euh, que, ouais. que j'aime bien c'est dans le format podcast euh, podcast comme ça ouais. plus, filmé et tout c'est que bah tu t'en fous qu'il y a un peu des temps, t'es pas là à rythmer tout le truc, et à devoir. Hein. Pas stressant, tu, tu peux prendre le temps, surtout que là je suis un peu crevé, donc des fois je cherche mes mots je suis en mode, ah, c'est trop vite que je le trouve. Non mec, t'as été bon, t'as été bon, rien bon, à dire. Pas parfait. J'espère les amis que ça vous a plu, c'est la fin d'une belle et très très longue saison. Et voilà, encore une <rire> fois j'essaie de faire un signe à la caméra, elle me voit pas. <rire> en ah. tout cas, moi j'espère que ça vous a fait kiffer, cette cinquième saison, ou quatrième ou cinquième des accords libre se ferme euh, sur justement celle-ci. Il y en aura sûrement un hors série cet, cet été quand je serai en Corée du Sud. J'en ferai un avec Papsan mais ce ne sera pas produit de la même manière parce qu'on sera en Corée du Sud. Donc ah trop bien euh, Ce sera sûrement genre un plan avec deux mecs et deux micros comme ça. Ça tue. Donc ça aura moins de gueule mais bon effectivement. Ah, tu ça pars sera... combien de temps J'ai pas pris de billet de retour mais je pense que je partirai à moins un mois et demi après. Trop bon bien J'y vais avec ma femme et tout donc. Ah super. Ouais, tu y allais souvent Enfin y es allé, y allé. Je suis allé en 2019. Ok, oui, tu... avec toute la team. Exactement. De et j'avais tellement, ouais, tellement kiffé que je voulais y retourner. Et vu que là, ça a rouvert le 1er avril, euh, ah. j'en ai profité pour... Euh, là, c'est ma fin de saison, donc je suis libre cet été. Ah, trop bien. Et tu vois un peu la mentale, donc j'y vais un petit peu euh, tranquille. Là, j'y vais le 6 juillet. Donc, vous aurez sûrement un accord au Libre de réserve avec Papsan euh, oh euh, en juillet. Sinon, en dehors de ça, on se retrouvera pour de nouveaux épisodes. Les... La saison 6, pardon, en septembre. Zaccord au Libre, c'est fini pour cette saison. Et quant à nous, oh on oh se dit oh à la oh prochaine oh les amis Ciao, ciao Bravo pour la saison C'est la 35ème